On est parti, on est parti, du coup, du coup chat euh, pour vous dire un peu comment on va se passer la soirée tout ça euh, Là on va vraiment passer une soirée de chill, on va, on va analyser toutes les équipes qu'il y a, on va regarder les différents styles de jeu On va voir les erreurs qu'il y a, les, les push et tout, euh, là je vais commencer par me péter le bide donc euh, je, vais, je vais juste enlever ma caméra Oh mon dieu ce qui vient de se passer, je vais juste enlever ma caméra et on va... Et on va regarder ensemble comment ça se passe, Donc, ce, ce qui se passe. Ok, ça vient de réanimer. Ouais. Ça, ça ça peu oh. Ok, ils tombe instant, oh. ça push ensemble. Ils slayent. Ils slayent, c'est leur, euh, leur stratégie. Euh. Ils font des kills et c'est leur spot rated. Les gars rated, c'est un dieu. Bon allez les gars, c'est parti. J'espère. Y'a a qui qui est là toute, toute la soirée chat yeah. je, suis trop, je suis trop pressé qu'on soit posé tranquille. Bon appétit à nous. Oh, mais... Trop mignonne. Merci. Les... Bon appétit les copains. Attends, tu sais quoi je peux mettre la caméra en fait, je m'en fous. Ouais, ouais, ouais, ouais. right. C'est juste couper mon micro pour que vous ayez pas le bruit de ma bouffe, ok les frérots? juste <rire> couper mon micro pour que vous pas le bruit de ma bouffe, ok les frérots? Is he in a truck or something? Because he's moving. Yeah, yeah, yeah. He's in Umberta. Alright. Yeah, they're rushing him. Or is that the same kid? Damn it, Jaden. We might need to get a clamp a new mic. Yeah, we'll worry about it after. <laughs> <laughs> well, there you yeah, can see on the one one one left, one. left what the the, the live one total, one total for the duos. Player, like, what Z Smith up to 26.5. Des infos sur la première game Ce que ça a donné les gars Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là En fait, Je vérifie. Yeah, I had a free shot on him, so I was like, I'm just going shoot. Yeah. Rocket League. Est-ce que tu peux mettre, euh, yeah. du coup, le, le, le, bon tru le bon truc, gros Parce que vous l'avez changé, mais vous l'avez pas vu. Jack Je ne sais pas. je Ok. Yeah, Mix it up. Fashion icon. Yeah. yeah. Okay. we? Okay. 30. We hop over to Stadium. UAV yeah. up, load in. Cash is low, but otherwise, they seem to be in a pretty good position. Yeah, I see a couple of recon. All right, so the John recon. Know. What are these? What, can I get these circles? Yeah, I'm right. Like, Please? It's like hospital and the mountain, basically, but somebody yeah, just turned, comes around the corner, bunny hopping all over the map. Le trade est là, Self room, ceux qui sont en train de manger. Vous avez vu comment ils jouent les gars Ils prennent full drapeau, etc. Ils ont déjà la zone qui a avancé, ils ont deux kills, c'est pas mal. Ils sont en position solide, duo. En fait, je vais cacher ma scène de temps en temps, les potes, parce que. Ouais, pour ceux qui, ouais, qui ont la dalle ou quoi. Déjà, j'ai Lichi qui me tourne autour comme un putain de prédateur. Non, j'aime ça. C'est quand même merdé. Jay s'est dit Allons-y. Et puis, il sort de laisse-moi un leash, comme. Like, Nous n'avons pas besoin de se faire sporadique. Anyone we can hold their, like, edge okay. of what they know the next circle is going to be. They've got a good spot in the stadium. There. I think there are probably a lot of people in this that get a little too guilty of just being antsy, like, feeling like you need to well, move. How do we play? Yeah, exactly. Play? It's just like, we haven't moved a while. We've got to go. I'm going to go insane. Like, in this, you need to, oh, need have to, have to slow down sometimes. Brackets. I'm going to stay close to practice. I practice love Pred Bam. Look at him. What's that hat? Oh, accessory Yeah. Like like star Powers. Gros, ils sont ils sont par un camion, ils sont tirés dessus par la hauteur. Yeah, okay. C'est des malades. C'est des malades la rota. Yeah, let's do it. <laughs> But I I him and uh, another another duo that, Very underrated that could put up some big games. Um what they were able to have what in the first one so. un so on pace already here for game 2. Oh, they got. Oh, oh, oh, oh, my. That's Mutex coming on through. And is that a replacement? Cause... I didn't even hear him. Honestly. Must be. Because I thought they talked about Blast with wow. Mutex. He wasn't was able, able to get in. Right, Blast has a new account name. Yeah. Or maybe a replacement team But that was Skullface, took a gallow to the face. They both did. Right. Now to Teep and the Piper. Um. Is this rotation. A so a, way, right, yeah. port, je suis Je this suis all dit. Yeah. <laughs> yeah. Allez allez, allez Tipe, allez ma poule. Tu rota, tu rotas. Well, so They're on uh, the hunt a, hunt a little bit. Oh, I see Teeps running Prox mines. He is learning from me. He's, He's learning, learning from me. Uh, That's exactly it. I'm going to remember that. He's I'm got gonna, the car in Prox mines. I'm going to remember that. <laughs> yeah. <laughs> uh, guy makes fun of me. He's been taking notes the whole time. <laughs> <laughs> Preparing for right. this. Yeah, yeah, I did. Higher, low? Low, I think. Yes, so right. Oh là là oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là oh là là là là, là, là, là, là. oh l'horreur, oh l'horreur, oh l'horreur, il vient de perdre son mate sur le shop, ça vous va le son, euh, le son du live, c'est parfait, comparé à ma voix si je commente, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je baisse un peu, peu le son et tout. Lourd et piaffement, mais là je suis en train de bouffer et tout, donc c'est normal, vous en faites pas. Non, c'est nickel. Parfait, parfait, parfait. Nickel. C'est full manette. Hein. Mais les gars, je, je vous ai déjà dit que c'était full manette ces tournois. Parce que les, les joueurs, un joueur pro manette gagnera toujours un fight face à un joueur euh, pro euh, clavier-souris. Parce que clavier-souris, on a de la perte de, de, de balles. Forcément, c'est à la main. Alors qu'à la manette, il y a zéro perte de balle. Bon, je viens de défoncer mon Big Mac, les gars. Je... Qu'est-ce que je kiffe, là, on va regarder ça, là, c'est le kiff. Après, je vais, re je vais rejoindre les, les autres fils de pute sur Discord. <rire> 300 Manette, il n'y a pas le move d'un joueur PC. Oui, mais tu t'en bats les couilles quand tu campes un, cou un couloir, hein. Mani. Si tu campes un couloir, frérot. Et même les, jou les joueurs manettes euh, se positionnent de façon à ne pas se retrouver full encerclés constamment, etc. Il et, euh, y a deux réflexions différentes. Hein. Oh, Christopher Clam, Shouter, Crowder. The coach, the greatest coach of all time. He was recently in Esports GQ, top 10 most handsome men. Wait, wait, wait. Et je vous points. petite soirée comme ça Ah mais je coupe le micro là. Il a probablement été 6 mois, peut-être un peu plus maintenant. Mais quand Chris a commencé à streamer à la nuit, il est avec nous dans la temps. Je pense qu'il a rencontré Niko. Et nous avons joué beaucoup Quand Je joue avec à la nuit. Nico est un adversaire Un très bon joueur. And you know they've kind of do. grown, like, a little class. bond, like, duos yeah. and stuff. And they, they work really yeah, we well together. To. So, not not shocked to see this. And they're on season. seven right now. They're group on group seven, guys, so, uh... Same. They play together, like, every night. Yeah. No, no, oh, no, no. shit. He's got the crash, six I made up an amount of time. Something like that, baby. Yeah, right? He used to be every there every day in the morning with us yeah. and switched up the schedule. It was probably good because Chris I think no, might have no. been dying because yeah. um, he was <laughs> he was getting up at 4 a.m. his okay, time okay. to stream with us because he didn't know the West Coast okay. and oh, right had here. to change that right. up. Okay. I a We tough got spot run. though, right? I, I mean. Ils vont avoir à se retourner sur eux. Ils n'ont pas de camion. Ils ont un stadium. Je veux dire, tous les différents stadiums. Regardez, les gars. Il a. y a une team à gauche et une team uh, sur la uh, hauteur. Uh, il y a deux camions uh, qui, qui so back like so vers uh, eux. Like like je, crois, je crois que les deux camions ils veulent prendre des kills. Uh, non, finalement, ils, ils temporisent ils partent ailleurs. It's, yes, it's ils reviennent. Ils... Non, ils veulent. Qu'est-ce qu'ils font Non, ils veulent des kills. Ils veulent des kills. Ça doit être Yedyn et tout ça. Oh, oh le con Oh non Oh non Oh mon dieu Oh mon dieu Oh, il s'est refait écraser. Il s'est refait écraser. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se, de se de passe? passe quest ce. Oh. oh! Oh! Oh la bullshit! Oh. Jeu de merde! Oh. Jeu de merde! What is that? Oh! Je ne peux pas faire ça! shark, Quoi? Quoi? Il y a 300 dollars à gagner, he il, il like se passe ça! Je vais aller de la bouche! Je No, that... as as was... écoutez-moi bien. Ça m'arrive, ça, au dronois. Je ferme le jeu. Je vais sur TripAdvara, je prends le premier avion qui m'amène aux, aux US. <laughs> Alors oh. oh, la situation Aiden ah, c'est pas c'est pas une bonne game pour lui mais il a... mais il est encore en vie. Yeah, that's basically mm what happened. -hmm. Chris I thought did a pretty good job dodging the truck. He just he got war zoned. Back over to rated. Well, we saw Aiden who's kind of what in the sky so he's trying to regain Oh non Oh là là Oh l'erreur Oh l'erreur Oh Eden Oh là là là là là Oh ça c'est interdit Ça c'est interdit T'as pas le droit de rater ton loadout euh... Oh là là Oh quelle, oh, quelle erreur. erreur Quelle erreur quelle ça, oh ça c'est bien joué. Je sais pas qui c'est lui les gars, mais il est malin Il est, il est salement malin celui-ci. Hein. Par contre, a, par contre, on en parle des deux camions qui font toute leur rota dans le plus grand des calmes, qui se font pas casser ni rien. Après, après, je, je, je sais que les munitions c'est sacré dans ce mode de jeu, mais mais quand même, what the fuck? Raytead, c'était un joueur exceptionnel hein. Si c'est, euh... si c'est le même que sur que sur 1 il y, y avait un joueur Raytead qui était exceptionnel. C'est encore les deux, regardez, c'est les deux mêmes terribles qui ont encore roulé sur quelqu'un. <laughs> I would like to put in a formal request that these two are bad. Ils ont rien à foutre Ils ont rien à foutre gros! Ils ont 20 0 backs! <laughs> <laughs> And I don't see trophies. I mean you just hoping somebody doesn't have I he just got another one. <laughs> Does it have C4? Another team is wiped. To the deadly burn. <laughs> C'est good les gars j'ai bouffé <rire> Non mais frérot, frérot, ils, ont, ils, ils se baladent en zone ils s'en battent les couilles c'est quoi ce délire on est où ça n'a ça aucun sens en fait à quel point il se balade Personne 4C4, personne qui leur tire dessus A tous les coups, il y, a, il y a pas mal de gens qui sont au stack là Genre pareil, il y a des gens au rez-de-chaussée Moi à mon avis, il y a des, y a des gens à, la, à leur gauche, dans le bâtiment à gauche Et ça va bouche, voilà, ouais, on s'était obligé Et en fait, toi ces deux teams, elles vont devoir se battre Il y en a peut-être que un sur les quatre qui va survivre, ou deux et dans tous les cas, ceux qui vont survivre, ils vont mourir par les gens qui les attendent à l'extérieur. Pour eux, c'est fini. Pour, euh, pour tous ceux qui sont dans le camp, là, c'est terminé. <rire> c'est des malades C'est des malades Ils sont trop chauds Ils sont battus C'est exceptionnel ce qu'on voit. Ça a aucun sens ça. Il vont dessus tout le monde et ils s'en ah, battent les couilles! Mais frérot, regarde-le! Les gars, regardez-le! Il, il se balade partout et il essaie pas de win! Il essaie de faire un maximum de kills en les écrasant! Ok, nous sommes tout simplement dans le top 7. C'est incroyable que quelqu'un puisse jouer comme ça dans un lobby pareil C'est un lobby qui a 4 voire 5 de ratio les gars Rendez vous compte C'est euh, impensable Ce qu'ils sont en train de faire là c'est impensable C'est incroyable Là il fait la fameuse technique du triangle Oh il est là <rire> C'est ouf! C'est ouf! Il a, ah. qu comment ça, il est pas qu mort? Pourquoi est-ce qu'il est, p qu il est il pas mort, chat? <rire> Quoi? Mais non, Proz! Proz qui est en fin de game avec Casper. Ils sont bien placés. Il, <rit> il a deux kills. Il a deux kills, il slay, il prend, il essaie de prendre une décision. Oh merde. C'est du 2 contre 2, c'est du, du 2 contre 2. Nice Un contre 1. Un contre 1. Merde, il est en train de se self il doit avancer. Non, un contre un Un contre un Un, oh, un contre un Proz oh. Proz oh. oh. Non Il a gagné Let's go, Il a oh. gagné non. Comme ça oh. les combat, bro. Allez petite, ga petite game des Worlds <cute> gagnée pour Proz <France cute> direct On est sur de <cute> jouer là, man. On l'avait dit, mon gars. Il avait dit... On l'avait dit, non, non. Let's go, Let's go. <rire> Bien joué, mec. The Quackman, les gars The Quackman. Un francophone, les gars après, après, après, après. après, attention, les gars. Truc très, très important. Savoir combien ils ont fait de kills. Parce qu'il y a moyen... Que les mecs en camion, j'ai vu que celui en camion avait 7 kills, l'autre en avait 5, le Quackman il en avait 3, son mate je sais pas combien il en avait, 5 ils en avaient en tout, et les autres qui on en ont 13, ça veut dire que les mecs qui terminent 5ème avec 13 kills ont plus de points que, que le Quackman, c'est super, super important les kills mais en tout cas, faire une weed dans ce lobby là, c'est euh, GG Proz. Du coup, en fait, t'as deux options. C'est soit tu restes Stadium et tu, et tu rotates, mais c'est compliqué avec les open fields et tout. Ou alors tu prends la Red Doors, mais tu sais pas où est-ce que tu atterris. Ouais. Ah oui, complètement, c'est ah ça. Ah ouais <rire> Donc au final, ça, ça laisse quand même euh, un spawn assez cool à jouer par rapport au loot et tout, mais au final, une fois que tu quittes le spawn, ça laisse quand même beaucoup de points d'interrogation, mon cher Chouachin. Euh, alors je suis d'accord, je, je mon bon orbi, mais après, c'est aussi une solution pour les joueurs moyens, par exemple. Tout le monde, pas, tout le monde même si c'est des très très bons joueurs, n'ont pas le niveau de score et euh, la possibilité d'avoir 10 000 balles rapidement avec un super drone pour faire des kills et monter dans les points, c'est une occasion en or pour remonter. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et on est sur la POV euh, du, du gagnant, j'ai envie de dire, du Quackman qui a gagné la game d'avant. Et euh. Ouais, crackman, vais regarder son teammates. Je vais Mais après, pourquoi tu rates pas les, les Twitch Rivals, gros Comme ça, ils mettent. Ils, oh, oh, le Quackman Il s'est fait fumer, oh. gros Oh non oh, oh, oh, Il s'est oh, fait oh, fumer oh, instant, oh. instant, frère What Mais il a pris un dépop, gros Ah bah, Zillaner Zillaner, frérot bah, a ta place je regarderai le rival, tu sais, en fait ils ont un petit système d'avance euh, qui montre où est-ce qu'il va y avoir des fights, où est-ce qu'il va y avoir des trucs intéressants Après il y a l'autre l'autre qui caste, qui est chiant je mets le son très faible moi, je euh... pense que nos commentaires sont plus intéressants dans tous les cas vu que ça ne fait que parler américain Je pense qu'ils ne connaissent pas trop hein. Ohlala, par contre, 800% qu'il euh, va se faire autre drop, euh, le mate. Hein. Le Proz, il a gagné le goulag, du coup, ça fait un petit ouais. point. Quoi il le Sérieux ah, Ouais, ouais. Et il, est, il est chaud, là, le Proz, hein, gros. Hein, parce que euh, il win avant, il se fait buter dans les airs, bam, il, il a son goulag, il win. C'est au niveau du cardio, ça doit, ça doit bastonner. Hein. Ils ont combien de billes, là, au Canada il a, il y a 70. Bah, je, je pense que c'est... Euh, aux ouais alentours de soi, entre 50 et, et 80, normalement, euh, mon cher Eskar. Tu vois, moi, par exemple, je trouve que le spawn, euh, là où ils sont, au nord-est de la map, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Il Six Qui euh, s'appelle 6 Saltmine Saltmine, exactement. C est, c est ça. Je, je trouve que le spawn est génial, tu vois, par exemple. En termes de sécurité, on, on, il peut y avoir 8 équipes qui atterrissent là, tout le monde peut se séparer le, le secteur. Tu sais, il peut... Euh, peut Oh là là. Oh ça flash, elle touche gros. C'est timide. Après honnêtement, quand t'as la OTS, t'as pas ta classe, t'es quand même pas mal. Ah bah frérot, la OTS 40 balles, elle est exceptionnelle. Là, il faudrait il il il il il il il il il qu'il aide, le mate. Il, il attend quoi là euh, Ouais ouais, c'est bon, il a pris. Ah c'est bon, il a pris. Il a pris le deuxième Oh le gourmand, cluster il a fait tomber CX-RUP et euh, Optique c -Bass. Ouais, c'est des gens pro, je connais pas. Par contre, et... qu est... Apparemment, Sky est, euh, est tombé dans les, euh, dans les premières équipes. C'est dur, ouais. dur, ça, c'est mentalement. Hein, quand je peux quand, euh... Euh, Effectivement, Sky est en spec. Il se tient, il se tient le front actuellement. Ah, le seul truc que vous pouvez faire les gars, c'est euh, ça sert à rien d'écrire quelque chose euh, Il aura la flemme de lire, il y a rien qui peut euh, consoler Envoyez juste une petite, petite mode cœur Ouais voilà Ah ça c'est dur aussi là, ce qui si vient de se passer regarder, là, il va avoir Oh ça victor. réanime On va un fight si jamais Ah ouais mm -hmm. Attends un peu Oh là là, oh là là Oh ça craque Oh mec Moi enfin, j'ai un peu de retard Par contre enfin, on, euh, on en parle qu'il joue tous à la manette <rire> Ah bah c'est 98% de manette hein, forcément. Toi ESK avec, euh, avec, tes, avec tes mots etc tu pourrais, tu pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'un joueur PC perdra constamment contre un joueur manette ou, ou l'inverse, ce que tu penses euh, bah déjà PC tu veux dire clavier souris Ouais exactement. Euh, le, les mecs les plus forts ils sont ils sont manette euh, manette PC. Ouais. Bah c'est juste que en partie privée c'est. tous les fights importants c'est en close range d'ailleurs. Et manette, bah, t'es avantagé en close range. T'es beaucoup plus constant euh, qu'un clavier souris, tout simplement. Moi, ce que j'expliquais, c'est euh, en termes de clavier souris, on a, on a forcément de la perte de balles. Alors qu'une manette, il y aura 100% des balles une fois que, que le lock est posé dessus, qui qu vont toucher. Ouais, c'est ça. Tu, tu loues très peu de balles. et, euh... et Le clavier souris a quelques avantages, mais c'est très très faible. C'est genre très longue distance ou snipe, et ah, ça c'est à ça, c ça c tu vois. C'est aussi oh, plus par à, à, à la, la réactivité la aussi. Oh, non oh Oula. Oh, mec Qu'est-ce qu'il y a T'as vu Usker Ce qu'il ce qu a mis non, Ouais, vu les flics, là. ouais y a, mais il y a Légion qui lui est retombé dessus, mais il se ou quoi <rire> Mec, il se, il se hot drop constamment, j'ai l'impression. Et, euh, et en gros, euh, skirt, il, a, il a foutu. Euh, le mec lui a sauté sur le côté gauche, il a foutu un gros flic, et dis-toi qu'il pensait l'avoir tué, il a arrêté de tirer, et il a repris son tir après. Et par contre je pensais pas qu'il était encore bien euh, le Shotgun hein. ah, Honnêtement le galop, galop est encore fort mais je pensais là. que ça jouerait plus euh, Jack 12 et Striker tu vois. Mm. Et au final Mutex, euh, Skurs ils jouent Galo J'aurais vu la balayeuse. Par contre les goulags à vomir. Hein. Ils, genre, ils restent tous cachés derrière les murs gros. Ils envoient une para, euh... ils espèrent qu'elle touche et après ils rush. C'est <rire> que depuis tout à l'heure il y a beaucoup de trucs comme ça. Ouais, en tout cas, je me okay, on, a, on a Skimp là qui est, qui est sur la rotation, son, son mate a crevé au goulag C'est aussi le, le nom... Ça, ça peut être tellement intéressant de camper une loot. Une loot, tu sais, juste comme une grosse merde, d'attendre à, à côté de la loupe Ça peut être... Ouais, si ouais. worse frérot. Si worse Ça me fait rire quand je les vois poser le viseur Sur, sur quelque chose qui est humain yeah, euh, Ou qui bouge tu, tu vois le viseur qui ralentit Qui se loque petit à petit C'est marrant Et tu vois normalement c'est ça qui se passe avec les camions Il euh, y a un spray qui part par-ci Un spray qui part par-là Et ça tombe tout simplement euh, Et les camions peuvent pas arriver en fin de game à ce point C'est... Euh, pour qu'ils arrivent à arriver en fin de game tout à l'heure, je pense qu'ils ont, ils ont fait quelque chose de spécial. Genre, ils ont bien temporisé, ils ont bien fait les bords de map. Il y a une intelligence de jeu dans le déplacement du camion qui est, qui est incroyable. Hein. Est, ça se fait pas tout seul. Hein. Ouais, mais le truc, c'est qu'aussi en solo, il y en aura tellement qui vont rester en vie, c'est sûr, parce que bah, les mecs vont pas jouer, vu que ça, ça sert à rien de faire des kills. Moi, je pense pas que tu t'aies bah ouais, vu le, le début de ma game sur, en, so non, ouais. en, en solo. Euh, et je qui... crois que c'était mort instant ou tu étais military ou je sais pas Ouais alors j'étais military tu vois on m'a volé mon camion vu que je comptais faire la strat camion etc Et euh, finalement j'ai pris une petite voiture à la con Et euh, je me suis dit vas-y il faut juste que je trouve 4000 balles histoire d'avoir mon, euh, mon autoréa Et après j'attends, j'attends que mon loadout tombe Et euh, ce qui s'est passé frérot c'est qu'à la military un camion s'était mis tout en haut de la map Il attendait là nos deux loadouts sont tombés à la, à la touche de la zone 1, on s'est se rentré dedans pendant 30 secondes, mais co comme des idiots à se, se pousser, etc., avec euh, aucun euh... des deux qui descendait de la voiture parce qu'on n'avait pas d'armes. Et euh, finalement je l'ai laissé y aller en premier, il l'a pris, il a klaxonné deux coups, mm -hmm. hop j'y suis allé, je, Hop, j'ai pris mon truc, je, je suis parti tranquille gros. <rire> Et là, imagine, il avait posé un petit C4 sur le colis avant de partir. Ah non, frérot, euh, lui, euh, frérot, ça aurait été 800 écu, hein. Ouais, mais, mais, euh, mais en fait, il y, y a un truc comme ça, tu vois, où, où si tu n'as pas de chance et que tu tombes sur un joueur agressif qui te joue, alors que tu, tu ne dois pas être joué parce que tu dois garder tes balles, ton stuff, tes shields, mais euh, à n'importe quel moment, n'importe qui peut te mettre ta, ta game en l'air. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais c'est souvent ça les, les, qui se passe, hein. tu sais, Warzone... Euh. Y a pas vraiment de, de vraie compétition ou quoi donc t'as des mecs qui vont te throw ta game ils vont, la, ils vont throw la leur aussi Mais du coup bah tu peux rien C'est fini pour euh, c 6 et Clayster viennent, ça, euh, Ouais ouais ouais Il a pas l'air bon... Ah, ouais, ouais. euh, euh, ah ouais hmm. Il a l'air bon... Ah ouais Il a l'air bon le, un, le petit kid là Ce, Celui qu'on regarde actuellement je sais pas comment il s'appelle Smith Smith Smith ouais, et, et Smith, ouais. Ben eux, euh, ils sont bons, je, hein. je, je crois qu'il est mais cette pour le coup, est très très bon. Oui, c'est sûr. Oui, ça, ça, ça sent gros qu'il est bon. Dans, dans, juste dans le dans le déplacement, tu sens vraiment qu quelque chose de spécial. Il est nerveux. Ouais, ah bah ça mec. Euh, tu sais euh, les joueurs, hein, je dirais que en soi, les joueurs manettes tous, ils vont faire, ils vont réussir à faire les mêmes moves, les, euh, les mêmes shots, etc. Ça va juste se jouer à la, à la réactivité. Oscar ouais. et Pros, ils sont tous les deux. Blink Spartan pareil. Oscar est encore là. Hein. Ouais, Oscar qui joue... Oh, ouais. il... il me fait rire avec sa petite moustache, tu vois. Tu vois quand je sais qu'il est joue, tu vois, il a pris de l'âge, etc. C'est <rire> beaucoup plus un, un daron. <rire> tu reconnais ça, sa moustache. Non, non, fr... frérot, moi, Oscar, ça fait 5 ça fait ans qu'on se... Même... même on part sur la sixième année, sixième année frérot, où je, me fais des... où je... je joue contre lui. Non, non, il, euh, était sur H1, sur il était sur H1, sur Apex, sur, il a fait du RE, il a, même Island of Nine. Il y a tous les tryharders d'H1 qui sont venus. À un enfer, frérot, j'ai cru que ces mecs-là, je m'en sortirais jamais. Hein. C'est ton émésis Zis. Ah Pardon, mais j'en peux plus. Hein. <rire> j'en ai marre, c'est bon. D'ailleurs, à, à ce propos, t'as as vu le. Je sais pas, Norby, toi, si t'as suivi, la petite décision de Hayden. Euh, non, attends, Aizen, Aizen, notre ah. français national, très bon. Qui, euh, qui décide pendant un mois de se mettre euh, à la manette. Non, j'ai pas vu. Ah, mais attends, euh, j'ai cru voir aussi qu'il y avait Kigou qui se mettait clavier, mmh. non Euh... Non, je... je... c'était juste pour un défi, je pense. Ouais, Après, a, après, Aiz... oh là, Oh là là, Aizen. Aiden, Aiden, Aiden, il est en train de faire une, une boucherie, frérot. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Oh, il a, il a clutch le... Ah, bah, le très très propre, très très propre. Wisman ouais. Isaac ouais. Et de, pareil à, à S4 au Aiden. même sur Fortnite à l'époque, gros, il, il a toujours dominé son jeu, gros. Ouais, ah, et tu vois, ce mec, il est arrivé un an à la bourre, euh, mais ouais. un, un an à la bourre sur euh, sur ce jeu. Tu sais, ça aurait pu faire comme un, euh, Kingstar par exemple, qui est arrivé un an après sur euh, sur le jeu, il, il aurait pu faire autant de trucs que lui. Et ce mec-là, c'est un génie. Il, il surperforme partout. C'est dingue. Hein. C'est, euh, il est, euh, il est impressionnant. Très... Fortnite, gros, il dominait tous les, toutes les compétitions, il était toujours dans le top. Et euh, là, c'est pareil. Et pourtant, on, on dit à chaque fois que le Battle Royale, c'est du random Alors... et tout. C'est vrai que c'est du random, mais à ce niveau-là, mec... Non, il euh... y, y, y a une part de... Il y, a eu, il y a tout un débat là dessus tu sais est-ce euh, qu'on trouve ça e-sportif euh... moi par exemple regarder une compétition comme ça ça me fait bander les gars genre, genre tout un ah, ou... bah, genre qu'on se pose qu mets, quand j'aurai une grande maison ou quoi je les invite on passe tout un week-end à radier un major mais quel kiff ouais, ouais, quel kiff c'est pas parce que c'est pas parce que c'est random que c'est pas kiffant tu vois genre il y a ah, beaucoup de fait, trucs aléatoires bah, mais ouais, ça reste ouais, hyper mais... intéressant à regarder et il y a tellement un skill gap ou grand entre Aidan et certains joueurs qu'au ah, final droit. il arrivera toujours à faire des top mais ça c'est... Par exemple, je suis d'accord sur le, sur le côté euh, random oh C'est rapide, hein, c'est rapide là. Oh ouais, c'est très, ouais. très fort. Oh là là là là. Ah, il s'est fait croquer ah, parce qu'ils étaient deux mais... Euh, ouais. Les moves étaient bons, étaient bons. en plus il avait que 32 balles je crois dans sa... Ah ouais, ouais, -là, ah, les, les, les, les moves, ouais. Ah les moves étaient, les étaient, étaient exceptionnels. Hein. Mais tu vois, mais quand elle à ce niveau là, t'as plus trop de. Enfin, le random, c'est pas ce qui domine bah, le plus bah... dans, le, jeu, dans oh. le truc quoi. C'est vraiment les, les, les, les prises de placement et les, les prises de position, mais... les décisions, mais... les ah, choses. Mais, -ce oui. Ah, c'est qu'il a ce qu'il fait, Raiden. Ah, en Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait Je... Je euh, il, a... il a spawn en plein middle et Bradman lui a jeté son hélico oh dessus. <rire> Moi ce que j'aurais tendance à dire En fait c'est peu importe où la zone va pop Etc même si t'es extérieur de zone Tu peux te déplacer rapidement dès la première Du coup ça, on va dire que ça annule le hasard De la RNG du, euh, de ça Etc Mais euh, là le seul moment où Ok il y a de la RNG dans, dans le Battle Royale C'est sur la dernière zone Si par exemple t'es dans un bâtiment Boum ça pop sur ton bâtiment Tu sais que le mec il est à l'extérieur il va devoir venir Mais t'as gagné quoi sur la zone mouvante. Hein. Ouais, sur la zone mouvante de Pour la moi, fin. moi, il n'y a pas que ça, il y, y a vraiment beaucoup de facteurs random surtout sur Warzone, et surtout ah, vu qu'il n'y a pas de ban, euh, genre dans les wars et tout, il y a quand même ouais. beaucoup, beaucoup plus de facteurs que ça, ouais. mais après, forcément, il ah, D'ailleurs, à ce propos, il y a, y a des joueurs magiques euh, pendant les Worlds américains ou pas trop <rire> magique je ne sais pas. J'en ai pas trop vu, je sais pas. J'en ai ah. pas, <rire> <du monde. rire> je pas. En ai euh... parler en tout cas. Okay, ouais. Ouais, Parce que, euh, on, on rappelle que... Lors des derniers rivales, il y, y a une équipe qui ouvrait la map dès la première zone Qui mettait le, qui a mis 5, 5 fois à la suite le point sur la dernière maison c est, c est, c est, Après le hasard existe hein, ouais. Mais euh, il a ouvert un cabinet de voyance après oh, Oui bien sûr <rire> euh, ouais, C'était Irma et Esmeralda frérot qui faisaient ça <rire> Putain Mais non ah, ouais. Wartek mais non Anil. <rire> Mais non Anil. Il est, il est revenu C'est vrai qu'il était à Los nous... Angeles moi là What the fuck J'aimerais être sur la POV. Apathie Apathie ouais deux ouais, c'est des joueurs pro je crois. Les deux hein. Ah ouais je, que des gens, je crois, crois Peut-être que je dis de la merde je Apathy je l'aime bien L'autre il a titivi dans son pseudo regarde, regarde la rotation des doubles camions derrière Mec Il y a tellement une science de la rotation là dessus Sur euh, où, où aller En fait eux ils cherchent constamment l'opposé Que ce que cherchent les autres Ils cherchent l'open field Plus c'est open Plus ils vont pouvoir se balader pépère avec les camions Absolument. Ils ont plus de manoeuvre Mais ouais mais surtout que les mecs ils vont pas sous aux fenêtres en hein, vidant tout leur chargeur dessus ah, quoi ouais. tu vois Sans qu'ils puissent les toucher C'est trop intelligent Ah on a, on a un fight euh, Tipeee <rire> Il vient de perdre contre Husker hein. Ouais c'était fort wow. <rire> Regarde la MG82 là ce qu'il a pris Elle fonctionne vert Il a l'air cool ce optique là je... Optical 4 De 82 t'as chaud du coup. Allez, bon, en fait, euh... t'as l'air avec SK, mais... Oh, il a perdu. Euh, oh, la, voilà, alors, là, je, là. je la trouve exceptionnellement Exceptionnellement ouais, forte. Hein. Allez, euh... Ils ont rajouté un recul vertical, mais... Vertige, surtout vertical, ouais. En fait, ils ont, ils ont rajouté un recul, un recul vertical, mais au final, on s'en bat les couilles. Tu vois, c'est... Euh... Parce que... Surtout pour les joueurs clavier-souris, tu vois, pour le coup. Parce que le recul vertical à la souris, c'est easy. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, regarde l'économie qu'ils ont, frérot. Ah, Oscar, là, ils sont partis pour faire un massacre. Ça déroule, hein, ils cherchent les kills depuis tout à l'heure. Alors, frérot, là, je sais que ça va faire du kill, gros. Économiquement, ils ont réussi à être insane. Je vais mettre la POV d'Oscar. Ouais, attends, attends, attends. Quoi Biffle, 9 kills. Qui Quoi Quoi 9 kills. C'est qui, Biffle Ah, Biffle. oui, ok. À ouais, là, et ils sont au niveau de bâtiment SOS. Quelqu'un sait sur le chat combien il a son mate Super Evan Oh frérot Oh frérot, regarde Il se positionne pour prendre, pour prendre l'assaut de la maison. LOL LOL LOL Oh méga lol Ça part en wall Ça part en wallbang Frérot Il se met à tirer à travers les fenêtres et tout, il s'en bat les couilles peut... D'ailleurs, c'est. Moi, euh, tu sais, au Rivas, ce que je disais, c'est je jouais MG82 avec combat de scout. C'est n'importe quoi. Ah ouais Ouais, ouais, tu sais, là, tout pour voir à travers, là, dès que tu tues quelqu'un. Dès que tu tires sur quelqu'un. Ok. Ah, bah, bien. Oh. C'est trop fort. Ça. Ah, bah, ça doit, ça doit hurler, hein. Ah, bah. Biffle a tué deux fois Sky. Eh, bah, s'ils atterrissent à, son, à leur spawn, euh, c'est des choses qui arrivent. C'est costaud, hein. Ah, bah, ça. Ok. Link et Sparte sont encore en vie. Casper est tout seul. R regarde, com regarde comment ils font pour, pour bien prendre le truc. hein ouais. Il ah, y en a un qui Après, sort, il y en a, est a... C'est pas évident, mais il a deux paras. Honnêtement, deux paras ça se fait. Ouais, et surtout il a un trophy, frérot aussi. Hein. Je sais pas je sais, si mettre. Mettre. Je sais pas comment, est -ce ils, comment est -ce ils vont jouer en timing. C'est vrai qu'il qu pourrait envoyer son trophy. Le mec tire dessus. Ça, ça, ça c'est trop intéressant en termes de para. Qu'est-ce qu'il va partir en premier il, il, est, il est extrêmement serein parce qu'il rase son chat et tout. Il sait quand il va attaquer. Ce, ce mec, il a une sérénité. Oh, je pense qu'il attend le coup de son mate. Il va voir dès qu'il y aura une opportunité. Il va flasher. Okay. Là, il y, y avait une clé mort par terre. Ça re -shield. Après, il a le drone. Je si... pense pas qu'ils en aient besoin. Je pense que les deux sont en viseur fixe. Iron, ah, ça... Il est contre Iron. Et il y a, y, a, y a 3 clés morts. Logiquement, c'est Noobs qui va devoir faire la décale. Attends, il y a 3 clés qui attendent. Après, s'il si para, non, logiquement, ça devrait para les clés Ah mais attention avec ça. Ça part oh, pas toujours, ça, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est un random. Ouais. Oh il a mis le match. Ok il est, il est où cléments, uh, Il est où Il est où Il est où Attends il l'a te tenté, Attends, il mais il a tenté. Était... Attends mais il l'a tenté Ouais oh, il est rentré en mode balle les couilles hein, <rire> <'était> risqué, hein. <rire> Mec il s'en bat les couilles Genre il est mort de rire Mec <rire> <rire> <rire> <rire> non mais ça... <rire> que Aeron qu il que c'est aéron et qu'il y avait 3 clés morts Ok Il y a le petit goulag Est-ce qu'il est est qu s'en bat les couilles parce qu'il sait qu'il va gagner le goulag tellement c'est un crack gros c'est bizarre qu'il allait tout seul sans Newbz euh, qui poche. Nice. que je pense que. Oh, Magnum, oh, ma gros, ça a abusé, y a que ça. Nice try. Compte, uh, Knight. Allez hop, je suis reparti sur, sur l'autre. Euh, un peu déçu, parce que je pense qu'ils auraient pu vraiment dérouler s'ils si avaient réussi à trouver une solution pour, euh, pour passer. Ouais, mais tu sais que je pense qu'ils devaient penser qu'il était solo et que l'autre du coup les craque, du coup il a poche, mais c'est bizarre. Non, mais... non, non, il savait qu'il qu était pas tout seul, frérot. Hein. Il a, quand, ouais, il a, quand il a lâché un drone, on a vu qu'il y avait deux points. Ouais, c'est bizarre du coup. Et surtout frérot c'est des animaux en 2 contre 1 et courus. Ah t'es il y, y, y a le malin là. Le, le malin c'est euh, Diaz Biffle. Ah, ça, ouais. Et Super, ah ouais, su, c est, c est, super Evan. Il a 10 kills. Quoi Quoi Et il a, il a 7 Super Evan ils ont 17 kills déjà. Quoi, 17 kills, 50 Quoi, Quoi Mais c'est qui, qui, qui, qui ces mecs C'est énorme bah, Biffle, ouais. Je pense c'est le meilleur joueur Warzone. Quoi Il s'appelle Biffle <rire> Quoi? Mais tu sais que j'étais grave déçu moi quand j'ai entendu euh, ESK dire la, la vraie prononciation. De, depuis le début, je me suis dit putain, on va dire bif le dehors du commentateur. Bah, bien sûr qu'on va bien dire bif le frérot. Eh, la French touch! Le <rire> <rire> French accent! Nah, uh, it's a bif là. <rire> Mais même, regarde -toi comment il est serré frérot. Il est, il est au fond de sa chaise de, de, sa chaise de jardin, l'autre il se gratte un peu les couilles et il est dans un coin, il, il est pas trop bien. Et même, et même, et même, et regarde les deux camions, comment ils... C'est ce qu'ils font, là C'est magnifique. Uh, Dis-moi. Ils attendent juste le top 25, parce que top 25, ils sécurisent le fond 1,5 et ils sont bien, après, ils peuvent push les kills. Arrête. Uh, mais même, en fait, en fait ce, qui, ce qui me fascine, moi, c'est l'intelligence de jeu de, de, de, par exemple, placer les deux camions à cet endroit-là, exactement, pile en visu, où quand tu montes, t'es devant les deux fenêtres, et si ça pop côté d'Anton, ils s'en battent les couilles, parce qu'ils ont leur rota double camion qui est parfaite. Boum! Euh, la... J'avoue que là par contre ils ont pas trop de chance. Mais... Ouais, mais, mais ils s'en battent les couilles gros! Oh, oh. Ouais, ils ont les camions. Regarde, hop là, c'est bon. Ouais, c'est bon, top 25, top 25. Hop, tu peux juste choisir l'endroit il où ils vont se poser après. Puis après ça déclenche. Voilà, regarde, ils, hop. Ils ont ping le, le bâtiment blanc. Les deux, les deux ils partent, tu vois, la, la, route, la, la prise de décision elle a été prise en 7 secondes. C'est quand même extrêmement rapide 7 secondes. Hein. Et hop, la rotation elle est partie. Et en fait, ouais, face à des mecs comme ça, soit tu décides de rota late et t'avances avec le gaz, soit t'avances entre ils vont les deux. Mecs. Ils Mais. Ils vont mecs. Ouais, là, là c'est là direct, ils doivent rentrer c'est du 50-50. Euh, tu prends la position, t'espères qu'il y a personne. Hop, il est rentré. Mec, il y a personne ici What ouais. Et pourtant, c'est une. Mais what non, mais en bah, plus, bah, ils et surtout mec son pote. de ouais, sur... il y a, il y a camions. Même, en non, non. mais non, c'est qui par contre parce qu'il est rentré en mode les couilles, il a clair le bordel il s'est trop chauffé ouais, il a mais... clair le deuxième même derrière. Ouais, ouais, J'avoue qu'il a, a clair deuxième solo. <rire> tu... tu vois tu vois moi, par exemple pour les worlds en solo si j'ai un conseil à donner c'est de aucun risque inutile tu vois tout ce qui ah risque oui, inutile oui. tu laisses tomber genre tu clears voilà. <rire> les, les deux mètres qu'il y a devant toi, il n'y a pas besoin de carpus. Tu, tu ça. claires les shots et tu, tu ah, Non mais c'est exactement ça, ES. D'ailleurs, toi, US, comment c'était passé ta game en solo Moi ouais, c'était de la merde, C'était de la merde. Mais d'ailleurs, les gens pensaient que j'avais crash parce que, tu sais, j'ai coupé le live. Et euh, mais avec le délai, les gens ont pas vu, en fait. Ah, délai. ah, ça t'a saoulé, tu t'es barré, quoi. Non, non, c'est juste que j'avais fini, tu vois, j'étais mort et j'ai dit au revoir et j'ai okay. cut quoi. Ok. Mais euh, en gros, moi, je me suis pris un boucher' tu sais, j'ai spawn. J'ai instant de push un mec avec un hoer. Je ai mis deux balles, ça l'a laissé one-shot, après j'ai fait le goulag, et je me suis fait paralyser dans le goulag. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la stat à gauche qui s'est déroulée, mais dans cette game, il y a trois duos à plus de 2 kills. C'est exceptionnel. C'est énorme. Je vais regarder s'il n'y a pas des francs. on avait, Nous on avait qui On avait duke voilà il y a Brad à qui kills déjà je sais, sais pas, il a son frérot, mec. Il a... frérot il y a le... 8 kills maintenant, euh c'est pas, bah pas la Les la... mecs les plus chauds à notre tournoi c'était fré Et Frérot, fré de... fré tu l'as vu là le, le frérot de la Vega qui avait 6 de ratio et qui jouait avec son Bob Ouais Je sais pas, mec il est... C'est celui qui a tué en hélico rarité dans le C'est le frérot, Incroyable ce qu'il a mis hein. Y'a encore des mecs sur lui là Ah là déjà, alors... Euh... Oh Biffle, ils sont tous les deux morts par un C4, avec le camion. Ah ouais Ils sont C4, ils sont tous morts par un C4. Bah après, c'est ce qui doit arriver sur des routes à camion, à un moment donné. Par contre, tu comprends pas, il n'y a absolument personne qui met de trophée sur leur camion. Et après, peut-être qu'ils en trouvent pas, frérot, aussi. Ouais, hein. ouais, non, mais c'est ça. Et après, ils prennent le risque. Hein. Et là, tu vois, il meurt pour rien. Lui il, est, lui, il est très très bon, ce mec-là, Iron. Iron. J'ai déjà vu dans, dans, plusieurs, dans plusieurs best of et tout. Il a, il a pas des moves particulièrement fascinants, mais euh, il, a, il a un shoot qui est... Waouh C'est très solide, il a 10 kills aussi. Hein. Mois, a 10 kills. Oh mec, oh, j'aime ça, j'aime. Run la ru, ru, ru, route à Double, double, double, double smoke. Boum oh Il est inséré, il est inséré en zone. C'est bon. J'ai eu l'évraison express avec les smokes oh, et les fumes. C'est marrant ça quand même. Par contre, pendant 800% qu'il y a un mec allongé là-haut, on, on est tous d'accord là-dessus. Ah, ouais. Merde, ils ont pas laissé la fin. Oh, oh non! Ça, ça, ça, ça. <rire> ouais, parce que ça va se fight ou quoi. Mais regarde, l'autre ils sont en train de tanker dans le gaz. Ils ont tanké toute la zone, gros. <rire> Oh, C'est horrible. Strengel, le mec. De, de, de... Attends, mais va, attends, mais attends, mais pour, bah, vois, il était content frérot. Frère, ou... il faut, il faut pas d'émotion dans ces uh, games. To... Ils, tu... ils ont 16 kills, ils ont 16 kills game. Waouh. 12 kills là le gadjo, là. Ah le kid là. C'est un mec qui faisait oh. souvent des wagers justement sur CMG et tout. Ah ouais On a eu quelques 12 kills là. Aïe aïe aïe, c'est propre hein T'as vu comment ça, mec j'ai rien vu J'ai rien vu frérot C'est rapide genre Il reste un, euh, ok on, Il y 6 équipes, équipes, solo. Six équipes je, 8 joueurs, je, 8 joueurs. Il, il, reste, il reste plus que 2 binômes Un binôme, un seul binôme Le, ben, le binôme qui reste Il a vraiment l'avantage mais pour qu'il reste en vie Face à, à full animaux comme ça Surtout qu'en solo t'es beaucoup plus fourbe Bye c'est marrant cette technique, Cette technique d'avancer en clic droit est, est vraiment super efficace. C'est ce que faisait Jésus pour clear les bats. C'est super bien, En fait, c'est souvent ce, mec ce mec que font les gens qui sont en sprint tactique auto, tu sais. Sinon, en fait, ils sont obligés de sprinter. Arrête Si, si, bah c'est comme moi. Moi, je suis obligé de faire ça parce que sinon, tu, tu peux pas... T'es obligé en sprint. En Quand tu fais Z, tu sprints instant, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. What what what what le timing Ouais, ouais. Les mots sont bons. Les mots sont bons. Ouais, merde. Les moves sont bons mais il a parfaitement contré le mec C'était bien fait C'est bien fait Iron toujours là Iron toujours là, un seul kill Après honnêtement Dommage Honnêtement ça vaut un peu rien tu vois Parce que là il joue le classement mais il a un kill Bah ça sert à rien, je suis d'accord avec toi Yes un sniper Mec ça ça rien ça rien ça 20 ils ont pas la zone Oh l'erreur, quelle erreur Quelle erreur mec de pas avoir push à ce moment là de la part ah, de. de brèles, hein. ouais, ouais. Il a repéré, il a repéré, c'est bon, c'est ouais. fini, c'est fini. Il est passé, non Non, non, c'est bon. Vrai. Oh, bien vrai. joué. 10, coup, 18, 18, 18, kills, 18, 18 kills, Skullface. 18 kills, énorme. C'est énorme. Là, c'est une belle partie. Il mérite des très bons joueurs. Mais tu vois, là, il a trop respecté, c'est comme la première game, tu l'as pas vu du coup, chaud Non, il y a un mec qui a fait un clutch énorme et il a trop respecté à la fin, il en a n'aucun, il a pas push. Et, et Après fait, les deux sont rien. Et... Il avait une position de dieu. Ouais, ouais. Head glitch, ah, bah, en, en, en soit, c'est la décision. Elle doit vraiment être prise dans la fraction de seconde. C'est soit il ah, va, soit il ouais, va pas. Hein. Et, et, si, et si t'attends, sais il y a une sorte de temps, timing en fait. qui est brisé. Ouais, c'est ça. Et toi, Norby d'ailleurs, je posais la question à SK, mais t'as pas participé. Ouais, mais tu kifferais participer à ce genre de compète, toi, ou tu penses que ton petit cœur il pèterait Oh là là, chat Il y a trop d'amour Il y a trop d'amour, chat Et merci, les gars, pour tous les subs. Merci, Micklan pour les 5 subs vrai, gifts. Je vois qu'il y a pas mal de subs qui tombent. Si mais j'essaie euh, de commenter vraiment Zira. à fond et tout. Passez un bon moment, les gars. Laissez tomber la carte bleue, tout ce que vous voulez ce soir. Juste kiffer les mecs. Là. kiffer, on est ensemble. Moi, ouais, j'ai plus mon petit, euh, mon petit Ricard. Je crois que je vais couper la caméra et je vais aller faire pareil, frérot. Hein. <rire> T'as le droit de boire, hein <rire> Allez, non, euh... au moins elle est toujours coupée, donc c'est bon. Non, mais en gros, <rire> oh. <rire> pas faux ES. Non, mais voilà, il faut, il faut pas que ce soit des, il faut pas que ce soit des, des jeux, etc. Mais. Euh... Ouais, voilà, faut pas que ça soit dans le, dans le but de se murcher quoi. Juste si YouTube. Non, te propres, tu dire, mais euh, pareil, on ouais, se met vraiment bien, on sort la chiche. Et moi, je suis sur Si on la... dit que Braidman s'il fait un kill, on mange. Non, mais parce que. Non, après, moi, j'ai un certain, une certaine aise, tu vois. Genre, je, genre, vraiment, je me pose, je suis bien, je me sers, tout ça. Et le seul truc qu'on a pas le droit de faire, c'est de faire apparaître à la caméra, tu vois, une bouteille. Et c'est le genre de choses que je serais complètement euh, capable de faire. <rire> Par exemple, râle <rade> le spawn. <rire> hein, <rire> Regarde <rire> le spawn de de Bob Marley frérot, tu vois sur ouais, le. Bah c'est ce trop intelligent parce que tu es full contest, boum tu sautes, t'as une as une folie d'options en dessous de toi et c'est ouais, euh, c'est super intéressant anecdote, en, fait, en, fait, hein. en fait. Ouais. -y. Eu, euh, euh, du coup les Touch Rivals c'est en Iron en trio. Ouais. Du coup, je faisais avec physique et, et Kigou. D'accord. Et la veille en fait il y avait Brenman ils ont fait top 2 en faisant ce spawn, on a fait le même spawn Et on a fait aussi top 2 de... Putain, et pourquoi t'as pas, pas pris le spawn des mecs top 1, t'es con <rire> ouais, <c 'est> <rire> c est... C est Mais c'est vrai que t'étais avec Physique et, et Tomaki Et Tant ça, ça... joué à 1, site, et, quoi, Ouais, j'ai euh, entendu, j'ai lâché mon meilleur GG euh, en live Mais c'est sacré performance ça, ça, quand même hein. Ouais, c'était cool, ah, cool. Euh, ah, mais tiens, Sean G elle, euh, ah ouais. elle est en jeu avec, euh, avec son mate Sage que ça fait ça joue tranquille et par contre ce spawn là son moi, son, son, son, hein. son mate je pense t'as pas envie de l'affronter là il a il a la bonne la bonne OTS avec les pouvoirs d'arrêt tu tu t'approches pas là t'aimes beaucoup ce spawn Norby ouais ouais ouais en, en fait en gros c'est une zone où t'as aucun enfin quasiment aucun coffre et en fait t'as des as des euh, as des, euh, des loot en or au sol genre tu peux avoir au sol une, un kit d'Autorea c'est genre C'est trop trop fort Tu peux avoir une petite EM2 en or au sol Bon en fait t'as quand même des coffres tu vois Mais t'as beaucoup de stuff et de loot légendaire au sol Et c'est abusé je trouve Regarde la prise de décision de Aidan là Il sait qu'il y a regarde Il y a le mate qui vient de s'échapper à mon avis Là il en Oh non non les deux Oh là là. Est-ce que t'as vu ce qu'il y a eu Rated a commencé à tirer Il a servi de point fixe Les deux tirs dessus Aidan arrive Il les brise à partir du moment où t'es fixe sur ce jeu, tu, tu arrêtes tes mouvements, tu. Euh, t'es es pro. Bon. Ah, es pro à la mort, hein, gros. Hein, parce que c'est. Euh... Tu, tu peux pas résister au spray manette. Hein, tu sais qu'un bon joueur. Je suis déjà tombé plein de fois sur des bons joueurs manette. Hein, et euh, quand il te lâche un spray dessus qui te tue, t'as l'impression que le mec shit, tu vois. C'est. Euh, c'est hallucinant ce que tu prends. Ouais, et puis une fois que ça accroche, ça accroche, gros. Ouais. <rire> exact. C'est. Il suffit que tu tombes sur un joueur qui joue bien manette, c'est plié. Là, ils vont contester des mecs qui ont déjà leur loadout. Après, ils ont déjà leur loadout, mais ils ont pas de drone et c'est le moment. quoi. Regarde, regarde, regarde, il vient de péter la vitre. Oh, je connais. Quel move il va faire, là Hop là Qui connaissait ce move Tu l'avais, toi, VSK, celui-là Non, mais je pense qu'il peut passer par le toit et ensuite par la fenêtre. Il a pas ici mais. Je, je connais, mec, ce move, je ne le connaissais pas, frérot. Pourtant, ouais, j'avais pas vu, je l'avais pas vu non plus. Après, je t'avoue maintenant, je joue qu'en ré... résurgence. Donc... Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là Il a un HP, gros. Putain, ah, mais... oh, deux fois oh, qu'il rate. Qu deux fois qu'il rate son en move plus, à la suite. Que... Hein. Il arrive le. Il arrive le move le plus dur et après. <rire> ouais, c'est bon. <rire> ouais, bon. Ouais, c'est bon. Mais en fait, regarde, ça. En soi, il a pas besoin d'être armé avec un loadout, hein. Ça, ça fait l'affaire hein, avec ouais, un. Ouais, avec ça, un... La, la stunner qu'il a plus la OTS, honnêtement, c'est. C'est ouais, ce que, que j'allais dire, ouais, bon, Hotline, atouts, euh... oui. Oh, là je là, oh là et tout. Ohlala, t'as vu la pression qu'il a pris instantanément oui. Et en fait, c'est ça qui est dur oui, à savoir. Euh... Ouais, mais ça arrive. Hein. Proz, il a, il a déjà énormément performé, hein, les gars. Euh... Là, c'est Aidan qui se sert d'appât. Oh, son, son, mate, son mate qui, euh, qui en profite. Edan qui a su être super solide. Et là, maintenant, Edan qui va aider le mate. Il va le sauver. Boum. C'est fait. Et il bute les gagnants de la game d'avant. Alors qu'il était déjà genre en arrière. Parce qu'il pensait que justement, il allait se faire push. Ouais, Exact. Du coup, l'autre, il était pas au courant et il l'a pris par surprise. Non, mais... Mais après... Ces petits mouvements-là qui font... C'est ça. Et puis, Edan, là, frérot, je sais pas si tu as vu, il a tanké 8 plaques. Et ces 8 plaques ont sauté pendant le fight. Il faut quand même... En fait, t'es face à des monstres où, en, on va dire, en, en 0,4 secondes, t'as plus de shield. Il faut savoir qu'en back, etc., dans la, la microseconde, sans tomber, et plus tu arrives à tanker, et ton mate à avoir des informations, plus ça marche bien. Oh non Oh non Oh la tentative d'Iron, frérot Tu l'as vu et, et ça, tu sais que ce mec est exceptionnel à faire ça. Hein. Et, et je suis sincère, il est... Genre, genre c'est surnaturel, frérot. Il y a, pour moi, il n'y a pas meilleur. C'est en termes de 6 swaps hélicoptère, mettre des headshots avec son car à la con. Ce, ce mec est surnaturel avec son mur en briques à la con. <rire> <Un truc> à <rire> la con là. Ah, il m'a saoulé. le mur c'est un fond vert. Arrête. Ah ouais Non, je rigole, je rigole. Frérot, il, ai est, il, stream de, euh, il stream depuis un bunker, lui. C'est bon <rire> Il est, est dans le dans en plus, il est dans le top 5 Iron, si je fais pas de bêtises, non Euh... Je, je peux dire, pas dire sûr, ça bien. si tu veux. Ah ouais euh, Iron... C'est quoi sa team Iron Ah non, il it's Iron, il est top 14. Ah oh, ouais, ok, ok, ok. okay. Ah, ah bien, ça vous a excité les gars P90 Princess. C'est... Alors, c'est pas du tout... Elle, c'est une... c'est une Ah euh... si, on m'a dit tout à l'heure que c'est la copine de Skars. Exact. Et euh, c'est une influenceuse très très gentille, gros. Très très gentille. Et euh, elle était sur HZ1 elle aussi à l'époque. Elle faisait partie des, des peu de privilégiés qui avaient un serveur privé. Elle a plus énormément de. Elle tourne, je crois, à 200, 200 personnes et quelques. Mais ils sont mignons avec Oscar. Je, je suis content pour eux. Leur histoire Biffle, est marrante. Biffle, faut pas qu'il choque. Ils sont deuxième. Je sais pas s'il y a beaucoup de points d'écart avec Oscar, mais je pense, pas, je pense que ça doit être joué à 10 points, un truc comme euh, ça. Ouais, pas faux. Il y a 13 points 49 pour Oscar ouais. et 36 pour Bifle. Ok. Ça. ça, ça... ça, donne... ça mais, là, mais en vrai, c'est trop dommage pour la game d'avant. Oscar, hein. là, il a... Il, a, il, a, il, a, il a été en détente. Hein. Celle d'avant, il pouvait vraiment performer de ouf. Hein. Et pourtant, malgré ça, il a quand même 13 points d'avance. Hein. <rire> Ouais, ouais, ouais, ouais c'est énorme. Bah, c'est ça, frérot. Mais après, est-ce que tu es, est imagines la force mentale qu'il faut de, de tryharder constamment Toi, USK, t'es es dedans en ce moment, tu vois T'es dans ce délire, on va dire un peu, US Ouais, mais bon, en vrai, moi j'aime bien tryhard. Pour le coup, je préfère encore les Wagers que les parties privées. Ouais. Même si je pense que c'est pas le cas pour la plupart des gens. Ouais. Mais bon, les Wagers, plus personne en fait et ce sera de moins en moins, je pense. Bah, la, la RNG de, de, de qui tu trouves, euh, etc., ouais, des cheaters, des, et etc. Vois, une fin de zone, les gens ils kiffent, tu vois. Une fin de zone partie privée, genre. Euh, les gens ah y bah, y'a rien, rien de plus excitant, je pense, hein, la ouais. vérité. Ouais, complètement. Quand tu, vois, quand tu vois que plus les zones passent et plus les rotas sont, bah, sont de plus en plus closes par rapport aux, aux joueurs entre ah, eux, tu vois. Tout à fait. C'est excitant, même, même par rapport euh, en termes de, de, de fight pur. En termes de, de spectateurs, c'est quand même excitant de se dire que, bah tiens, un Skirp peut affronter un, un, un, un, un… je sais pas, un Aiden, par exemple. Bien, bien, bien sûr, c'est le, le duel des superstars. Et même, même en France, tu, tu verras la team USK, la, la team Hazen. Et, et même de, le fait qu'on se croise entre Plouk, etc., de se dire, putain, ce, ce serait exceptionnel, tu vois, parce que… Les, en vrai, c'est un peu ce qu'il va y avoir au tournoi, euh, au tournoi Rockstar, là, qui va, qui va reluer le, le 4 décembre. Euh, ouais. Bon après c'est vu que c'est organisé par une boisson tous les vendeurs de poudre euh, level up euh, c'est pas possible. Ouais non pas t'as être avec Mais en soi tu vois, tu vois le, ce petit tournoi rockstar il va, ça, ça va donner une idée un peu générale de, de toutes les communautés tu, vois. tu tu vas avoir par exemple tu vas avoir des WG qui seront là tu vas avoir des, des Apex tu vas avoir des... tu vas avoir tu vas avoir des... tu vas avoir des... Plouc, tu vas avoir des... tu vas des... tu vas avoir tu vas avoir des.. tu tu tu tu tu de tout. Donc, ouais, en euh... vrai c'est sympa les petits tournois FR comme ça, il n'y euh, a plus trop de Lord of Warzone, non bah, ouais. euh, les dernières saisons il n'y en a pas eu ouais. Donc en vrai c'est sympa, faut... c'est pas non plus genre en mode ultra tryhard mais c'est bonne ambiance et ça reste quand même cool bon, ouais, Je bon, ouais, rappelle ouais, que, bah, que, que vous pouvez vous inscrire et bon qu que vous pouvez jouer avec moi lors de ce tournoi les gars Non plus que ça soit gâché par certains caractères mais c'est vrai que c'est Ah non, de toute façon moi je le dis, je vais éclater chaud quoi C'est ça ouais mais c'est vrai que l'occasion est bonne pour faire un bel event. Ça serait juste dommage que tu vois, il y ait des euh, sautes d'humeur ou des trucs comme ça, quoi. Mais, bah, bah, bah, parce qu'il bah, y, a, y, a, y a beaucoup, y a be y a, y a beaucoup de, de débiles profonds dans la commune FR, tu vois. Ouais, ouais, mais ce qu'il y, qu y a de bien, tu vois, dans la commune Code FR, il y, y a énormément de débiles profonds. Mais dans le Twitch français, il y a énormément de personnes qui entreprennent et qui veulent faire des, des beaux événements, etc. Tu vois, on n'est pas, pas en mode. Euh, on, on est reposé sur nos lauriers, euh, etc. On est en mode à fond, là, tu vois. Tout le monde veut créer des events, tout le monde veut sortir des projets, des... Euh, c le, le tweet français est riche. C'est un truc de fou. Franchement, ouais. Et je suis en train de me poser une question. Noobs Il a toujours eu le même pseudo est pas le... Ce mec-là, il, est... il jouait pas avec docteur Disrespect avant Il jouait pas ouais, après, à... Il fait... Ouais, il a fait des, des... Il, il, des il, il, il jouait pas à champs ce mec-là, aussi, avant Frérot, tu sais qu'il me dit un truc, je, je... en fait il y a un sniper qui était exceptionnel sur H1 euh... Après honnêtement, un joueur manette, ça m'étonnerait hein. Mais... Non, non, non, ouais, je jou jouait pas manette, c'est un joueur PC moi à qui je pense et qui a euh... qui, qui lui ressemblait un peu Je confonds apparemment Ça m'étonnerait que y des joueurs manette Oh, oh t'as vu la ym 6 qu'il y a eu là frérot Ouais mais il était déjà fini. Mais oh oh, c est, c est abîmé, oh, oh Oh les gros Oh, oh frérot, t'as un joueur PC qui fait ça, il l'a accusé pour Yemlock, hein Oh, <rire> <rire> <rire> oh frérot, ça, ça a fait ta ta ta ta ta ta Bon, ça se passe pas très bien pour les. FM. Ah, c'est bon. C'est bon, je sais que j'ai confondu avec Vision. V-Z-N-Z. -Z. Vision, le mec s'appelait et il jouait beaucoup avec Disrespect. Super bon, le mec. Et euh, je trouve qu'il y a un petit air avec ce, ce news. Je connais pas, écoute. Bon, bon je. Tu joues avoir Warzone maintenant Euh. Pff, alors là, aucune idée. Mais bah, apparemment, non, vu que je confonds les deux personnes. Mais euh... Mais de toute façon je me suis jamais inspiré de on va dire de de, de joueurs manette avant de avant euh, Warzone, c'est pas les gens que je regardais donc euh, c'est euh, C'est sûrement pas lui. Oh Oh regardez Aiden qui, euh, qui traque euh, Oboe. Obo Ah ouais, ouais ouais ouais Oh putain merde Et Obo et normalement ils sont full eux Oui ils sont full Leur team est full, il y a... ils oh, ont leurs armes, ils sont kill. bien Ils sont top factory, ils ont euh, leurs armes, ils ont même une frappe Ouais mais ils vont pas les traquer Oh frérot euh, à, tout, à tout moment Eden là il, va, il, va, il, il capte, il voit qu'il y a rien, il va acheter un drone il va le traquer hein. Mais couille qu'il va pas y aller frérot hein. Il va pas y aller Il a pris le drone hein. Il a pris le drone Là hein. il va pas y aller J'aimerais ai, bien C'est il va pas, il va pas le tenter Frérot euh... Frérot euh... <rire> Non mais je pense pas qu'il va le tenter Là il est bien, il est en mid zone Attends un peu ils sont top facto, hein? Top facto, va push ça. C'est pas mal. Tu, tu peux le push. Hein. Tu sais, en, en discretos par la, par le côté gauche. Tu sais, la petite échelle, elle est plutôt courte à monter avec les, euh, Vu que t'as un étage et demi à monter par escalier. Ouais. Après, Après il y a celle de droite aussi par le silo, mais. Ouais, il y a celle de droite par silo. Il y a. Enfin, il, y a celle derrière. il y a quand Je même crois beaucoup. Qu il, y a, il y a trois entrées, mais. Il y a beaucoup de points à surveiller quand même. Après, je vois qu'aucun des deux n'a de paralysante. Ils sont les deux au capteur cardiaque. Ils ont combien de kills non. là 3 et son mage, je sais pas. Non, t'as raison. Ils ont euh, l'air euh, vraiment focus sur les personnes qu'il y a derrière. Ils, ils vont pas y aller. Je crois que niveau classement, ils sont pas, ils sont pas top top, euh, Aiden, pour le coup. Attends, je vais te dire ça, mec. Mais, euh, euh, Aiden, top 9 actuellement, 26 points. Ah, top 9, ok, je crois qu'il s'est pas dans le top 10. C'est pas si mal mais ce, que, ce... faut, Honnêtement tu fais une grosse game, tu peux vite remonter En, en fait, ce, ce format qui est très dur c'est... Euh, euh, tu vois que t'as pas beaucoup de kills, tu sais qu'il t'en faut pour aller vers, euh, vers la, la win euh, vers, euh, ouais, vers la win du tournoi Ah tiens, regarde, Usker Vision Qu'est-ce qui va se passer il y Usker Kenok qui, qui rampe de... Il est en train de foutre de la viande absolument partout Usker <rire> Et il rampe, il s'en bat les couilles, il rentre en rampant. <rire> bien joué. Il y aussi les focus à fond, tu vois sa tête. Ah ben bah bien, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est normal. Hein. C'est ce, ce genre de tournoi, c'est c'est une chance, euh, c'est une chance. Après, euh, moi ce genre de tournoi, je sais que je l'ai attendu, euh, je l'ai attendu toute ma vie, hein, un truc comme ça. C'est pour ça que ça m'a rendu autant heureux C'est euh, un grand truc hein. bah, Surtout quand t'es un compétiteur tu bah, vois. En fait j'ai toujours eu cet esprit compétiteur de ouf sur h 1 Pour essayer de faire mes trucs etc Et, et quand h est mort tu vois je me suis dit Je me suis résigné en mode j'aurais aimé être un vrai professionnel de ouf J'ai un peu représenté LDLC mais j'y suis pas arrivé tu vois C'est un, un raté tu vois dans ma vie et, euh, et après j'ai eu l'espoir sur PUBG de, que ça recommence Et finalement les cheaters m'ont écuré. Je me suis dit bah vas-y nix <rire> C'est mort ouais, fini, ouais. et, et puis mec 29 piges Ce tournoi qui se présente euh Incroyable. Waouh. C'est incroyable. Mais surtout qu'au final, normalement, la game solo, c'est un peu le truc bonus. C'est pas le main event. Et au final, c'est vraiment ce qui a le plus de hype parce que c'est vraiment une seule personne qui gagne. Et le premier tournoi solo sur Warzone au bout de deux ans. Waouh. Si tu gagnes, c'est ta victoire. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est un truc qui t'appartient. C'est tes choix, c'est tes kills. Ah non, mais moi, tu vois cette espèce de. De sérénité qu'il a, euh, Oscar. C'est euh, un sentiment que je partage complètement, tu vois. Mmh. Mais euh, je ressens ce que tu veux dire quand tu, euh, quand tu parles de euh, ce moment-là, je l'ai attendu pendant des années, tu vois. Ouais. Je, je comprends, parce que moi, c'est à peu près pareil, mais pas par rapport à la compétition, parce que moi, j'ai jamais été assez compète. Tu parles de les le, de, deux plus dans que, que tu as et... <rire> non, non, non, oh non, non. ok alors, quand même pas. Oh, Autant, autant non, pour mais... moi, excusez-moi mon cher Norby Je vous écoute <rire> C'est plus par rapport à, à l'aspect de Comment dire de, de, de participer à des events ou euh, ou par exemple tu ah. ce qu'on a pu faire avec l'objectif top 1 ou même par exemple ah. l'émission avec twag etc c'est ce dans, de dans, game, dans le game c'est dans le game de twitch quoi, qui te fait kiffer. Ouais, c'est normal toi ça. parce que tu es, es beaucoup plus on va dire animation que compétition ah, ah totalement c'est et moi c'est un truc qui on a est un peu partagé entre les deux toi c'est vraiment l'animation qui qui prime ah clairement bon, pour pour le coup l'animation bon Vas-y, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, hey, vas-y, vas ESK, fais une blague, vas-y bah, bah, En fait, là où je trouve que ton live, ton, ton live il est exceptionnel, ESK C'est euh, toutes les mimiques de visage que tu arrives à faire quand tu tues quelqu'un Comment tu me fais rire Ah bah ça, c'est incroyable Justement, les gens sont en mode, putain En vrai, et ce qui est cool, c'est que même des fois, quand tu parles pas, on comprend ce que tu veux dire Aïe, aïe, aïe C'est mes emotes qui font tout, c'est... Il suffit d'un regard euh, et c'est bon on comprend quoi. Même juste c'est ce, tout, tout con mais ce mouvement est si compliqué. De quoi euh, euh, allongé, de euh, bois, euh, Allonger, debout, allonger, allonger. Non non non de, de, de faire de faire de. Oh, regarde, regarde, regarde. Il non il peut pas, il peut pas, il peut pas, c'est bugué, c'est bugué. Oh, et rien -news, news, il avait un HP gros et c'est. Il ouais, il sur... pourquoi ils pouvaient pas, frérot Parce que c'est de la merde ce jeu. Parce que tu peux pas être. Tu, en fait, tu, tu peux pas être. Ouais, tu le sais, tu peux pas être allongé dans ce jeu. Oh là là quoi. Oh là là Ils sont fait un V2 ouais, il fait Ils sont cœur, fait, un il fait, V2 fait un V2 Ils sont fait un V2 par Rumble, gros Quelle erreur Quelle erreur Il ont un V2, frérot hein Non, 2v2, deux 2v2, deux ils étaient deux. Ah, ouais, mais Amédic Medic et Rumble, bien vu, bien vu. Bien vu. Je pensais qu'il avait knock, knock, knock. Oh, ça s'est joué. En fait, jou... il a failli le turn, un noob s'il le tournait. Ah ouais, ça c'est joué à rien. Hein. Oh, Biffle, 7 kills, 7 kills encore, mais attends, mais lui c'est terrible. Non, mais il est méchant comme la teigne, le, le Biff là. 100% qui met la frappe. Allez, beef, non. Mais en fait, ils ont l'air. Euh... J'ai l'impression pas. Ils ont pas genre un team play exceptionnel, les deux on dirait des vrais euh, des, des vrais jumeaux genre. Non, On dirait des frères en fait comment ils jouent tu vois y a... regarde genre ça, ça s'attend, ça joue à moins de 2 mètres c'est exactement comme ça qu'il faut jouer mais entre le c'est exactement qu'il faut comme par exemple quand je vois euh... oh là là mais ça joue trop bien hein. c'est trop malin hein. par exemple ESK, tu sais quand tu joues toi avec euh... avec euh, Aizen euh, ou quoi vous êtes exceptionnel. il y a une synergie mais euh, eux tu sens vraiment tu que c'est ticket tac quoi tu il euh, y en a un, tu breaks un l'autre va prendre le relais c'est si tu en fait tu, tu ne peux pas tuer l'un sans tuer l'autre hein. c'est ce que, que je, veux. je généralement c'est le corps euh... et l'ombre le, le chat est souvent en mode, si ça parle pas, c'est qu'il n'y a pas de play, ça va jouer mal ensemble. Mais en fait, moi je pense que c'est le contraire, c'est moins ça parle, plus les mecs se comprennent mutuellement, direct, sans mm -hmm. parler, et plus il y a de play en fait. T'as vu la peine qu'ils se donnent là Il a balancé une smoke à droite, il a repris ses paras, et là ils partent sur un, sur un cross tant qu'ils savent que c'est c'est je, oh, je, ouais, je suis admiratif de leur, de leur team play. Hein. Mais quand tu regardes bien, quand tu spammes le vocal, c'est de la pollution en vrai C'est de la pollution auditive Ouais mais bien sûr Ça peut être utile tu vois, mais c'est situationnel en fait Et même là regarde cette team, tout est parfait frérot C'est le premier Ouais, je suis d'accord Tu sais, dans les escaliers, regarde, pour clear les longs couloirs C'est le premier qui passe avec son capteur cardiaque Pour clear les close range, c'est l'autre qui passe avec ses paralysantes C'est si malin c'est si malin oui, Ils jouent vraiment bien ensemble, l'autre il monte l'escalier, euh... l'autre il garde le bac, du coup il entend qu'il monte l'escalier, il prend le, le mec qui, qui arrive derrière. Genre, ça joue vraiment bien ensemble. Alors vous êtes beaucoup à demander pourquoi je fais pas les worlds c'est C'est pour la même raison qu'USK, euh, ils ont trouvé quelque chose de bizarre sur nos ordinateurs et du coup on peut pas participer. Apparemment il s'agit d'un logiciel annexe, j'en sais pas plus, voilà. Bah, alors pour, pour le coup moi c'est une suspicion mais chaud ça a été validé, donc... Euh... <rire> La commission est passée par là <rire> Ouais, mais euh, ils se sont rendus compte... Euh... J'ai dû faire une 6-9 et le... Et le <rire> <valentine>. <rire> Putain, USK qui... Euh, on met un peu de sauce, lui, il rajoute le risotto par-dessus. C'est la, la vraie qualité de sa caméra au mec qu'on avait avant Apparemment Il a quoi il a, il, a, il a 7 personnes qui le regardent ou quoi là, ouais. Ça va commencer à devenir intense là la Fré, Frérot il y avait 8 pixels sur sa caméra J'avoue là on est Skyros est euh, zone 5, encore, en encore en vie est encore en vie Je suis content pour Sky Après le, le moment Rose euh, et Casper les deux sont en vie Le moment critique c'est quand, quand il restera 27 personnes frérot Quand il reste 27 personnes C'est beaucoup trop serré pour autant de monde en zone 5 D'un seul coup ça va descendre à 14-15 Tu vois ça, ça va être marrant Ouf Oh là là là là là là T'as la bifle gros Tu fais une erreur gros, il te, il te lâche pas À hein. coup de ah, franchement. Moi je vais te dire autre chose à coup de... Non, non mais à, ouais, à, à, à grands coups de, de décal sur les joues, c'est comme ça Ouais, c'est <rire> Ça remonte juste... bien, gros. Oh, bifle, ouais, arrête Arrête <rire> non, mais, non mais frérot, genre, il met des grands coups d'épaule. Et quand le mec décale un chouïa trop et qu'il sait que le mec ne pourra pas back, pam, il y va. Aucune prise de risque inutile. Une paralysante, elle touche pas, il sortent pas, il reste les deux ensemble. Sky il a un grand open field devant lui qui va devoir bouger, il y a un duo à sa gauche, c'est très très mal parti, pour la Rota. Ouais, Sky ça va être compliqué, euh, j'ai envie de regarder la POV de Casper et de Prose en vrai. Ils sont encore là ouais, ah, ouais, ils, ouais, sont, les deux, là. Les deux. ils ouais, sont à ça, droite, ils sont dans l'autre building. Moi ça m'intéresse. La, la si on donne un. Ok, nice. Eh frérot, mais euh, justement le, le building euh, le building dont tu parles, il y a un mec qui vient de se faire intercepter par... Oh là là Oh là là Oh il s'est fait finir instant Oh le fils de pute Il l'a fini instant Sky a mis à terre je crois. Moi, moi chez moi, il reste que bif là. Ça il craque. Sky a eu un kill. Ah il croise. Il, il est en, là, il okay. en situation de clutch, il a pas de masque à gaz. Peut-être entre deux Sky ouais, il a... Il... Ah bah, a bah, bah il, il vient de mourir front. Sky Il vient de mourir les gars ouais. Chez moi Mais Bifle des il vient de le buter Bifle il est en train de temporiser dans le gaz gros Il joue trop trop bien Il joue, il joue trop trop bien C'est du génie ce qu'il est en train de faire bah, Tu sais que Casper est en train de faire exactement pareil à l'autre côté Mais il avait pas de masque Ah bah sans masque, une rotation dans le ouais, gaz ça marche pas pareil En fait il avait pas le choix Il y avait deux autres mecs Oh là là, oh derrière Bifle Il tombe Il le turn ah, oh, mais le frérot, bifle en même temps. Là, la, la temporisation elle est intelligente. Hein. Bon, il a foutu son, son masque en l'air. 14, kilos. 14 kilos. Ah, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Regarde même comment il se positionne et tout. Il a une frappe. Il a un mec, il a une frappe, une silence de mort, deux paralysantes. Il a de quoi faire tomber 2-3 mecs là. Hein. On est d'accord, euh, les trucs qui tombent sur la map aléatoirement ça peut tuer quelqu'un euh, tu, des, des, tu parles des portes rouges, les portes ouais, rouges. Les de portes Non, rouges, non, non, ça tue personne, ça fait. Euh... Okay. Ça, ça fait de mal à... Ça... Rats rat, rat, rat, comment il est en train de repérer tout le monde frérot. Et là il est très très bien placé. Je hein. sais pas si tirer c'était worth ça, par contre. Bah tu viens d'avoir la réponse à ta ouais. question USK. Chaque chose inutile est un, est un risque... Après, ce... il était déjà au courant, il était déjà au courant. Il coup. était déjà au courant mais c'est un, <rire> un risque supplémentaire. Hein. Genre il aurait, ouais, il aurait ouais, pas ça. tiré, il aurait gardé ses balles. Euh, il aurait été plus attentif à ce qu'il y avait autour de lui plutôt que se focus sur tirer. Ça serait pas arrivé 5 kills ce... DJ Mass eh, C'est fini pour DJ Mass hein. Lui jamais il gagne hein. euh... oh, 18 kills encore hein. Après regardez les mecs Il avait 6 il oh, il, il balles Ça servait à rien On les a Oh ah, les deux C'est oh ce que je disais en début de stream Eux ils sont hyper euh, sous côté. Genre, genre Doom Oteur et, euh, et euh, Miami Mayapo <rire> Miami a deep <rire> On bat les couilles. <rire> oh là là. Oh là là là. là. Est chaud. Ah, là, là. Plaque, ah mais là. Les pour eux. Oh il y avait un bouclier frère Oh Rektid qu Rektid qui, je qui pense tombe qu'il ce qui qui tombe? mec euh, dans... dans le tunnel ou pas Euh... Je pense que la dernière team doit... Non, non, elle peut pas y être théoriquement, sauf s'ils avaient un masque en or. Non, non, il y est pas, elle n'y est, est pas. 2v2, 2v2. Situation de 2v2 frérot. Regardez la vitesse qu'il a mis. Les gars, il y a actuellement 8 kills mmh. à plus de 10 kills. Incroyable. Ça pas de de, 2v1. Le, le dernier, je pense qu'il a fait une rota super intelligente euh, sous le pont. Et là, il va devoir sortir du pont parce que c'est plus la zone. Je miserai là-dessus, personnellement. Je sais pas ce que vous vous en pensez, les mecs. Ouais, ou alors un mec qui joue depuis, depuis le, le contrebas et qui va devoir remonter par le euh, gaz. Il le... n'y ah, a pas de contrebas accessible. Euh, non, euh, oh, euh, c'est ça, c'est ça, les gars. Euh, il, était, il, était sous le, il était sous le pont. Euh. Il était sous le pont, regarde, il, il, vient, il vient de sortir. Il a quand même fait un petit détour. Il ouais, avait le plus crème, vie. toi, c'est il fait top 2. Mais bon, Ça lui fait pas de multiplicateur supplémentaire. Bien joué, bien joué, bien joué. Jolie game jolie game Je ils avaient 9. Hein. Ah non, en plus, fait, c'est quand même fou. Hein. Il y avait 8 teams avec plus de 10 kills, quoi. Ouais, non, mais euh, ça, ça, ça slide fort. Après, ouais, euh, 8, 8 teams avec plus de 10 kills, quand même, ça, ça, ça, ça veut dire qu'il En fait, tu il, il, il y a les joueurs exceptionnels, ce qu'il y a dans ce tournoi, et il y a les monstres. Tu sais, euh, il y a toujours des légendes dans les jeux, etc. Des mecs qui sont anormalement forts comme toi, EST. Si, si, genre, en France, t'es anormalement fort, toi. C'est à l'époque d'H1, on, on, on avait, on avait Stormen C'est sur, sur, sur les ouais, jeux en fait En Amérique, à l'époque, avais sur CS, on avait, on avait Shroud Tu sais des, des, des mecs qui sortent de la normale, tu sais pas trop d'où ils sortent Du, du coup, coup Stormen, j'ai regardé il y a pas longtemps encore sur Apex C'est n'importe quoi très ouais, fort, ah, mais là où ça me fait plaisir, tu vois Il avait 3000 viewers sur H1, il a fait une rota Parce qu'il n'en avait plus dh il est parti sur Apex Le Mec, il est passé de 3000 à 300 viewers il a mais, aussi une, une, une période Fortnite. Il a une période Fortnite et tout, mais, mais tu vois, il, il s'en est battu les couilles d'avoir euh, peu. Et là, finalement, il est remonté, mec. Mais il a 5-6000 viewers sur Apex. Il a les mouvements, ah ouais. il a, il a les mouvements euh, like a god avec le shoot. On aime. Il tire avec quoi, lui Biffle et Super Evan. Ouais, je pense que Biffle, ils vont repasser premier, là. Avec euh, les 14 kills qu'il avait, je sais pas si euh, Super Evan, il avait autant. Mais euh, normalement, ils vont repasser si premier, c'est quasiment sûr. Bon, mais on est parti, les gars. Euh, dernière game, ça va dropper. Euh, moi, je pense que je vais aller me préparer tout un petit setup de boissons. Vu que mais, euh, on a la solo juste après, tout ça. Euh, jus de pomme, jus d'orange, jus de raisin, jus de, de figue, jus de papaye. Euh, oh là là, et là, je coupe la caméra. Ils vont juste entendre des bruits de verre, des, euh, la chicha qui tire. Pff, ils vont se dire, oh là là, le. C'est marrant, c'est des bouteilles de jus de fruits en verre, non Que j'entends. Ça oh, ça fait glisse, frérot, ou... là, non ouais c'est ah, oh, ah, ouais existe, c ouais, <rire> ouais c'est les bio ouais, j'ai acheté, acheté bio j'ai acheté bio frérot ah lourd lourd lourd j'ai pas envie de voir le spawn ouais de beefle c'est quoi c'est c'est sur l'immeuble non non et t'es regarde ça a l'air ouais mais ah, euh, non bien. mais il, il spawn pas là tout à l'heure frérot hein ah peut-être qu'il change hein. ah mais ah ouais, euh, oui mais, ouais, mais il a clair ils, ils ont complètement changé il spawn là parce que c'est le stand de map mais là c'était le spawn de Aaron frérot juste là mais regarde hop il redévie gros il redévie au dernier moment. <rire> ils ont repéré qu'il n'y avait personne ici. Ils euh... redévis. Tu vois, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. ils sont Putain, mec, la taille des couilles de ces mecs. C'est même pas qu'ils connaissent le, leur secteur par terre. Oh là là. Oh, il, a, il a la meilleure arme au corps à corps, frérot. Oh là là là là. J'admire ces mecs. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Bah, quand quand tu es à ce niveau-là, c'est... Mais, mais regarde frérot, prise d'information, à la cool, tranquille, hop il y en a un qui tombe, Bon, oh, il, il a juste fumé un face tranquille tu vois C'est bon il a fumé au diamati à cette distance Frérot il a fumé au diamati à cette distance, il lui, a foutu, il lui a foutu trois rafales frérot Non mais, non, à fo, à fo. Non, mais frérot regarde la distance qu'il y a, c'est impossible Il a balles à la PPSH l'autre Non mais c'est impossible, c'est abusé, et là il vient d'avoir un gros spray qui tombe l'autre Hop, ça réanime. Ah. Et hop là, ça tombe. Smooth, Espritzy qui vient de se faire uh, complètement play par le uh, bifleur. Par le bifleur. Hein. Oh, le bifleur. <rire> ah, il les a biflés frérot. Il, il vient de Tu sais, c'est comme après, on va dire, uh, une semaine en colonie avec des copains où t'as fait full sport, tout ça. T'as pas pris de douche. C'est. Euh, t'as l'impression que t'as trempé ton gland dans du plâtre et tu t'essuies sur ses joues. C'est ce qu'il a fait. <rire> il faut mettre les termes à un moment donné hein, sur ce qui se passe. Hein. Ah non, c'est clair, c'est clair. C'est une démonstration, mais euh, assez bah oh. précis, mais bon. En tout cas c'est quand même même d'un point de vue euh, confiance et tout, déjà il y a eu quatre games solides, tu commences l'un cinquième avec un spawn où tu sors la team qui conteste, euh, Ouais. c'est encore parfaite de Ah ouais hein. ah, bah, non mais c'est incroyable, c'est l'effet boule de neige gros, c la game 1 se passe bien, la game 2 c'est encore mieux, la game 3 gros je t'en parle même pas. Non, non c'est... Euh... C'est incroyable, c'est les... une vraie démonstration. Ils sont chauds les mecs. Les gars, je m'absente vite fait pour me préparer mes petits trucs, j'en ai pour 2-3 ouais, minutes, le temps que je m'en fasse 3-4 cocktails, et j'arrive allez, allez. Allez. Ça euh, Allo, allo. Les... allo, bah oui, des cocktails à Des Des free je voulais dire. Allez, à, toutes, ah, mec. Marche, à, à tout, tout, mec. Ça marche, euh, euh, ça part. Histoire de regarder un peu Bling ai, Spartan. Vas-y, vas-y, ça part. Histoire de regarder un peu, j'aimerais bien qu'il fasse un petit top 1. Et la mettre en confiance, veux... ensuite qu'il soit chaud pour le, le solo. Est-ce que ouais. tu veux un point classement sur, euh, sur nos amis euh, québécois Ouais, je veux bien, je veux bien, vas-y. Je pense que le pros, ils doivent pas trop mal. Eh bien, sache que notre Spartan est actuellement top 51 avec euh, avec CG, à 12 okay. points seulement. Ah, ils ont... C'est pas passé comme il top fallait. 32. Hein. Top 32 à 17 points et demi. Ok. Ça reste à l'heure actuelle... Euh, non, les pros, les ils, ils ont coups, fait des, des bons toi. placements. Hein. Honnêtement, non, les placements rapporteraient plus, ils auraient un meilleur classement. Le truc, c'est que ouais. Kill, à chaque fois, c'était un peu compliqué, mais... Ils, sont... ils étaient bien, ils ont fait un top 1, ils ont fait... La game d'avant, je pense, ils étaient pas mal. Ils étaient des top 15, peut-être, top 10. En fait, c'est ça quand t'es euh, quand es le comment dire quand t'as un comportement et un, et, un, et un style de jeu qui, qui, qui, qui privilégie le, le placement dans ce genre de tournoi, t'as pas forcément euh, es pas forcément ré récompensé à ta juste valeur quoi. Ouais, mais après aussi tu peux te dire euh, si tu joues un bon placement, t'auras forcément des kills qui vont arriver tu vois. Ouais, mais pas euh, bah, ce qui... des places, ça se passe pas comme il faut aussi. Mais bah tu peux avoir je le sais bon qu'il y en a coup, beaucoup qui jouent comme ça je pense c'est un peu la mentalité de Iron de, de pas mal de joueurs aussi mais après ouais, voilà c'est ça si t'es sur une game de merde et que t'as un bon placement mais que au final tu joues euh, en 1v2 parce que bah tu spawns du goulag et ton pote il est il a pas du goulag et toi t'as pas de stuff bah tu peux pas forcément jouer les kills même si t'arrives en fin de game quoi vaut mieux bon, je pense prendre des risques que faire une game moyenne des fois mais bon. ça. C'est ça, c'est ça. Parce que des fois, genre juste une prise de risque, ça peut combler tous les points que t'as perdus euh, les games d'avant, quoi. Fait au les Super events de... ont au on goulag. Ouais. Donc, euh, ouais. Je vais ça, en vrai, ouais, que c'est quand même les premiers. Et ils sont à 3 points. Enfin, 3 kills. Là, ils ont potentiellement 5 kills, du coup, si les deux gagnent. C'est pas qu'ils ont euh, fight, euh... qu'ils se sont fait sortir J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Mais par contre, là, euh, le truc, c'est que, bah, il par exemple... Magnum. Attends, attends, attends. <rire> Si par exemple tu, euh, tu te fais sortir euh, et que l'autre reste, l'autre peut essayer de temporiser et te set up un, un bon retour, tu vois, genre une caisse ou un contrat ou quoi, ou un loot. Là, quand t'as les deux goulags, c'est chaud de comeback. Hein. Mais. Là, il s'est fait para. Il s'est fait para, il est mort. Super Evan, il se fait para aussi. Oh là là. Oh non. Honnêtement c'était un peu 50-50 là, il a il a pris c'est un peu risqué mais. L'autre il a push au spawn sans, sans savoir où il était. Aïe ah, yeah, aïe, yeah, ok. Bon, j'ai un peu de retard, je vais essayer de mettre euh, d'actualiser mon. Ouais faut actualiser ton j'ai tellement d'onglets d'ouvert que c'est des fois faux. Ah ouais. Obo Skyrose, euh. Obo il est dans les airs, je pense qu'il si vient de faire son goulag. Je crois en que en non il a zéro là, kill exactement. Je pense qu'il vient de détruire par Sky du coup Sky 0 kill moto ouais il y a moyen que Sky ait fait un contrat Genre un chrono c'est ouais. euh, pareil dans les airs il a un kill ouais, si euh, si c'est pas looté cette partie de la map ça peut être sympa pour eux en vrai ils ont un petit camion S'ils arrivent à choper un peu, de... un peu de stuff ça peut être sympa en vrai Pour setup un petit, euh, un petit mid game bien cool j'ai envie de voir euh, combien il est Bredman. Bredman est 5ème, 5 Cinquième et euh, en vrai il, a... il est que à 4 points de. Tu vois. Tu je 3. vois top 4 hein Bredman hein Ah ouais Breadman ouais moi c'est euh... Ah non je vois 6ème le classement est mis à jour en Oh ouais, les gars ah, ouais. Bredman je vois top okay. 6 là actuellement. Re top 6 moi ouais, je le vois 5 mais il a okay. pas beaucoup de points du, du, top, du top 3 honnêtement Et là il est top pareil, il est encore au bah, de Ça marche le, le top 3 il est à 54 et demi et Bredman il est à 51 et demi C'est vraiment que dalle Il suffit juste qu'il euh, qu ait un meilleur nombre de kills avec le multiplicateur, c'est plié les mecs, les mecs sont chauds quoi Et ah, alors ouais, euh, en, ter bon. en termes de spawn là je vois que, je vois que les petits jeunes, il euh, y en a un qui est mort, l'autre qui a 2 kills Au final ça, ouais. ça se passe, ça, ça passe vraiment pas bien leur début, c'est ce que je vous avais dit un peu C'est ouais. clair hein. C'est. Ouais, euh, euh, les deux un ils se sont fait barrer au goulag. Ils ont failli. Ouais. Un... C'était un peu tandax. Heureusement Super Evan il a réussi à reprendre son goulag. Honnêtement, euh, ouais, je sais pas. Je pense qu'il assure une game moyenne et ils peuvent sécuriser le top, hein, honnêtement. <rire> Parce qu'il faut juste que Oscar soit pas une grosse game et après ils ont pas mal d'avance sur les autres. Après, il euh, y a même pas. Oscar's euh... un kill. Après, un kill, Oscar, mais c'est. Comme je t'ai dit, c'est un, un vieux malin full, full expérience. Hein. Pour peu que dans la, f... oui. dans, la, dans la feed, ils voient que les autres sont morts. Il va te sortir une game exceptionnelle ce chacal. Hein. Et à tout moment, News il a... il a 8. Hein. <rire> Comment À tout moment, News il a 8. Ah, à tout moment, frérot. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Litchi Qu'est-ce qu'il fait Et va à ta place. Les cocktails à l'eau sont bons là, du coup Oh ouais, super bon, frérot. Super ah, bon. De hein. de voilà. Oh ouais, bah. Je... Je reviens dans 30 secondes. <rire> Vas-y, oui, à ça, toute S. En fait, ça. Ça. <rire> Mais par contre, euh, genre, euh, là, là, pour, pour se remettre dans la game, enfin, le truc, c'est ce que je disait SK. le problème de, le, de la team de Biffle, c'est que ouais. les deux sont partis au goulag instant parce qu'ils se, se sont fait wipe, tu vois. Ouais, ok. Mais, euh, mais quand par exemple, tu es dans une situation où tu en as un qui reste dans, dans, sur Verdansk, bah, il temporise, il essaye de set up le retour de son mate, tu vois, avec une caisse ou avec euh, un contrat, tu vois. Là, ouais. le truc, c'est que les deux étaient au goulag, il y en a un qui perd, lui il revient tout seul, ça le met dans la sauce, quoi. Parce que... Dans une compétition comme ça, tu as littéralement tous les endroits de la map qui sont utilisés. Bah, bah absolument tous. Et surtout, trouver un endroit safe pour te mettre bien en termes d'économie, en termes de... C'est pas possible. En fait, ça sans sert... faire contexte. C'est horrible. En fait, ça, ça sert à rien d'essayer de, de trouver des, des, des endroits safe ou des endroits euh, où, ça, où, entre guillemets, ça va pas. Il faut aller là où tu as envie d'aller. Parce que ouais. dans tous les cas, il y aura du monde. Donc autant que tu ailles dans un terrain où tu es à l'aise. Moi, moi, quand, euh, quand euh, j'ai vu que le centre zone... Il y avait, y avait l'hôpital qui était compris dedans, tu vois, je ne savais pas que c'était l'hôpital qui allait finir direct dedans. Ah oui, mais, mais, mais je me suis dit, c'est une, une zone dans laquelle je suis à l'aise, s'il y a un endroit où je peux survivre, c'est là. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, genre, si par exemple, tu es dans une zone que tu es à l'aise, tu es à l'aise dans toutes les situations, que ce soit pour looter, pour escape, pour fight, genre, pour toutes les situations, peut-être pas contre tout le monde, mais contre beaucoup de joueurs, tu seras peut-être en supériorité en termes ouais. de, de déplacement, tu vois. Ouais Ou ah mais, à, à, des... Complètement complètement, complètement. Même si par exemple tu pars avec un déficit par rapport à l'arme Tu vois par exemple Ouais je, je, je, je, je suis d'accord avec toi Ah merde on me dit que, que Sky est dead Ah merde Bon là les gars le, le message Si vous devez passer un message à Sky il a du délai machin tout ça ouais, C'est euh, C'est euh... ouais, sont, euh... sont Apparemment on est tombé J'ai laissé mon téléphone en bas Merde <rire> Hey Norby tu peux lui envoyer un message pour moi aussi Genre, euh, enfin, tu sais, sur le groupe. Ouais, un vocal, euh, même pas un vocal, il n'écoutera pas. Écris, euh, écris, <rire> écris, fais le vide. Euh, maintenant, c'est la solo. Écris juste ça, gros. De, de notre part. Il hein. ouais, faut qu'ils se disent que tout part à ouais, zéro. Tout euh, tour, tour part à zéro. Et le fait qu'il soit mort au début, c'est la meilleure des choses. Comme ça, il a 20 minutes pour passer à autre chose. Et, euh, et c'est bien. wa wow, noobs, à ah, ce... Ah putain, ça, le mec en face, il a dû être fou Il a dû lui passer à travers en mode Mais qu'est-ce qui se passe Il m'a pénétré Il fait la solo, Sky Tous les participants vont faire la solo, les gars Vu que 75 binômes Ça fait 150 joueurs Oh, il s'est passé quoi là pris une Quoi C'est sérieux Attends, mais j'ai un décalage le son ou quoi Ouais, oui, mais il a, il a gagné, c'est bon ah, Quoi okay, Mec, il a, mec il a réussi en... Mais quoi Non, no way, no way No way! Que... Quoi? No way, frère! <rire> non mais. Est-ce que <rire> le caster comme mode c'est là où il doit se calmer? Il est en train de push. Oh, non, non, non mais. Non mais, est-ce que t'as. Euh, euh, le... Non mais mec, il était en 1 contre 2, il s'est pris 3 paralysantes, il a quand même réussi à s'en sortir. Il y a une capacité quand même derrière qui est, qui est folle. Après, ils ont pas push. Hein. Ils ont... Ah, ah si, ils ont push, mais pas ensemble. Enfin, Il y a eu une petite seconde de décalage et euh, elle a coûté très très cher. Hein. Oh non Noobs, il a, il a fumé princess Ah ouais, putain. Est-ce qu'il y a un placement au cœur Est-ce que est ah, que, est que, est que, est que vous féliciter félicité, Noobs Eh <rire> <Et> non, <rire> bah, pas, un, ouais. pas, un, pas, un, pas un sourire, rien. C'est glacial, il n'y a plus d'amour en, en pleine guerre C'est comme ça. Putain. Et là, elle va débarquer dans la chambre. Putain, ton pote, il s'est vraiment un connard! <rire> ton pote, il m'a fumé là, t'as pas honte? Oh oh, oh. Hey, calmez-vous les filles. Je, je, me suis fit, je me suis pris trois tasses, frérot. Je suis le, je suis le, je, je suis le roi du pétrole là. En tout cas, je suis content parce que je vois vraiment que les gens, j'ai l'impression qu'ils passent un bon moment. Moi, c'est la première fois que je fais une sorte de casse de compétition avec des copains ou même tout seul, comme ça. C'est intéressant, J'en ai déjà fait beaucoup avant, mais première fois... Oh, la triple clé mort. Quelle horreur. Mais première fois sur zone. Mais t'as vu que cette bande de tarés, ils les ont empilés, frérot, quand même. Oui, c'est ça. En fait, regarde, regarde, ils baitent. Ils baitent comme des singes. Ah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce qu'ils descendent aussi vite Il y a une rotation dans l'autre escalier à faire Non Pourquoi les banques T'as une explication Est-ce pourquoi ils font ça C'est une rota pour aller prendre le camion qui vient d'arriver Qu'est-ce que c'est Bah Ils ont dit qu'ils voulaient les banques. Après moi, je faudrait avoir le vocal exactement pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais Après, peut-être qu'ils veulent juste disengage, avoir une... Tu souvent, tu as des situations et t'essaies de les créer, donc tu back. Bah, Mich Mich, t'es bien après, tu retournes. Là, honnêtement, Perso, je... je kiffe grave, est trop bien, les gars, ça, ça, ça me régale. Et frérot, par contre, euh, Tomé, je sais pas dans quelle, dans quelle structure il a été pris euh, professionnellement. Le il jeu... Bah, il joue, avec, euh, il joue avec Gotaga, il me semble. Genre chez Vitality ou je sais plus. Non, non, non, euh... Oh shit. Non, non, non, je parle de Tomé, euh... Tu sais, l'anglais qui est parti. Euh... C'est pas ouais, c'est ouais, pas, pas TSM ou Santiv, euh, je sais pas. Après, ouais, là, maintenant... Merci, mon WeWolf. Oh, tu vas bien, toi mais, euh... Il était pro sur... Ah, là, mais... Mais, mais, mais, mais tu sais combien est-ce qu'il a de ping, frérot, chez One and Red Frérot, il a 4 MS. Il, il est branché direct sur les serveurs. Ouais. <rire> gros, ils l'ont pas fini. En fait, l... il... non, Mec, ils cool, a... l'ont pas est fini le, le... Il, il, est, il a réussi à revenir Ouais, ouais, ouais c'est C'est exceptionnel C'est qui... C'est exceptionnel Il qui... est revenu avec le Tearface Il est revenu avec le Tearface, il a réussi à descendre au moment parfait et tout What Incroyable, gros il a zombie mon gars. Oh man Il mé mé mérite mon son. Oh my God, it's a zombie. Allez, hop, <rire> Et ça part. Là c'est la survie honnêtement leur game là. Mais, euh, ouais. mais ils ont pas de plaques, ils ont pas d'économie. Mais ils, fois, ils arrivent à survivre, c'est ça qui est beau. Ah, déjà c'est assurer le, le top 25 pour le multiplicateur déjà. Alors là où il là où y, y a pour moi il y a un poil de bêtises, euh, là il aurait euh, super, il aurait dû euh, filer les armes à son coéquipier. C'est celui qui a la vie qui a les armes, hein. c'est comme ça. Euh... Et comme là, il devrait s'échanger l'argent pour, pour, pour acheter les plaques. Hein. J'ai l'impression que c'est un, un peu moins fluide qu'avant. Qu euh, Peut-être un peu plus de, de pression. Il y, y, y, y a un peu plus de pression et c'est là qu'on voit, on, ouais. qu on, qu on, qu on voit le jeu d'âge. Euh... Par contre, lui, là, il est très excité. Euh, nan, nan, nan, nan, nan, Et quand nan, nan, on le voit, il fait les deux il a trop regardé le truc de Cyril choqué. Il est en train de remonter à la truite périnéenne. qu'est-ce qu'il fait dans, son, dans, le, dans le ruisseau Il a pété les plombs. Oh, il, hein. il, il, il est en Il est On est où, là Quoi C'est pas une session de pêche virtuelle Tiens, moi j'ai Litchi qui s'est allongé là mais en n'y a plus la caméra c'est le roi du que monde t'as vu l'épisode de Cyril avec euh, l'anguille électrique Mais bien sûr je l'ai vu, euh, où il était <rire> entouré d'anguilles électriques là, là Oh le kill le kill offert. peut-être un kill en plus, ça ah, décroche, il l'a pas Beaucoup de munitions, oh il l'a eu Il l'a eu, il l'a eu Oh nice Ouais par oh. oh, bah, Doute d'où t'as 0,2 secondes d'avance sur moi Norby par contre ah, J'ai refresh mon frère J'ai refresh, ça rien fait, je suis déçu Hop là, je, je vais le faire aussi Hors de question qu'on soit en retard sur <rire> On est derrière pas devant. Hein, moi je vous le dis les gars. Qu comment Quoi <rire> Attends, En gros, commence euh, pas à... Oh oh, oh là là, et le kill en plus. Là, là, là, tu... là tu... Et là tu, et ouais. là, tu vois ce que c'est Ça c'est un turn de la game. Ils ont, ils ont échappé à la mort. Sniv est revenu, il n'avait pas son loadout, l'autre est mort dans le tourniquet. Bam, ils ont réussi à gagner un duel, ils ont réussi à acheter des plaques, ils font un kill en l'air. Ils arrivent à Noxula, là ils vont réussir à tuer eux, ils vont leur prendre des munitions, ils vont lâcher une super game et ils vont gagner, ils vont gagner le truc. Le turn de la game, c'était juste avant. Tu vas voir. Non, en super game, il y a Tommy aussi. Tommy, il a déjà 9 kills. Ouais, ok. Après Tommy, il est... est... est... Ouh, elle, elle a fait mal. Tommy, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. Tommy est troisième. Tommy est pris a quand même, euh, bah, bah, fric, il a pas il a 57 droit, points hein. Non mais c'est mort, c'est mort, il peut pas Non mais c'est pas mort, hein. il fait, quoi s'il fait une 20 kills qui fait top 1, il passe devant hein. pas... bah, Par contre, ouais, euh, Frérot, frérot, c'est Oh, oh, oh, oh c'est qui ce mec terminé pour ah, il, est, il est bon, il est bon Frère, c'est qui ce mec Tu connais pas Non, Su Sukawaki, la taille de ses couilles, il a décalé en plein open avec le snipe, il lui a baisé la gueule C'était ceux qui étaient knock en plus Waouh, waouh, waouh Waouh Il a décalé fenêtre, il a down wow, a non, non, non, okay. après, il a pris il, il a décalé ah, Non mais, euh, euh, non, non, non, mais, euh, mais euh, mec, pour un sniper, lâcher un push comme ça, quel, euh, quel courage et Par contre, et franchement, ils ont réussi à, à, à faire un sacré comeback. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le, le, le non-gâchis des balles. quoi. Genre, ils avaient chacun... Genre, même pas un chargeur de, de rechange sur leur EM2. Ouais. Ils ont réussi à faire un nombre de kills, genre c'est... Incroyable je trouve, pour le peu de balles qu'ils oh, avaient ça va être le mauvais moment là, ah, Oh est... il est contre noobs et escorts justement ça... Oh ça peut être huge, parce qu'ils peuvent les sortir et ah, faire euh... une grosse game Attention c'est pas Attention attention attention attention Il met les ping, il met les ping et, ça, ça, ça, ça, ça joue sale, ça joue sale oh, Il a crack, il a crack, ça va traquer ça. Il y va pas, il y va pas, il va confirmer le kill Il va réanimer peut-être Tout dépend si noobs non, y a un noobs partir Il va Rochal dans l'escalier il a Et ça c'est les, les Américains, ça c'est les Américains. Oui. Oh Il oh, a baisé, il a baisé gros, il a réussi à le baiser. Oscar. Oh, Oscar. Oh, et là, là. du coup Tommy et, et Tommy qui est down plus plus petit. pour l'exploit. Oh là là là là là là là. Oh là là là là. C'est le c'est le top 2 et le top 3 Et Oscar qui fait parler l'expérience gros. en plus il perd le Goulag. Oh non. Oh là là, Oscar. Oh là là, c'est fini pour eux. Eusker qui, fait... oh qui fait parler l'expérience frérot oh oui, plus game, hein. et, et là s'il rentre la grosse game Il passe top 1 Oh là, ce serait beau Ce serait beau J'aimerais que Eusker gagne. gagne Actuellement le top 1 de la compète Over Celui le... enfin, qui a plus de kills Over Il reste que Eusker C'est vraiment pas mal Incroyable hein. ce duel En plus il gagne en close range OTS c'est une manette vraiment. Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte Mais c'est quand même chaud C'est surtout que en vrai euh, de base, il prend le premier fight, il perd les couilles de revenir, c'est quand même chaud. Hein. Ça, co ça correspond bien à ce que je disait tout à l'heure c'est en mode bah je suis top 2 actuellement, mon m'en bat faire top 5, mais je vais tout faire pour être top 1. Quoi. Ah oui, oui, oui il il ouais, c'est le roi du pétrole, frérot. Ça joue rien, c'est beau. Il a combien de, de kills là pour Oscar et Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Les deux sont sortis, Tommy sont sortis. Là, ils sont C'est la ligne droite. Bah, ouais, gros. C'est open bar, gros. Santé, messieurs, santé. Je suis sûr que vous vraiment un bon moment. Moi, je me régale, les gars. Je trouve ça trop, trop bien. Ça m'a donné envie de passer des week-ends à radé ça sur une télé géante. Frérot, t'imagines la prochaine fois, on sera. Tu sais que je pensais à un plateau, mais tu sais ce qui serait encore mieux? Euh, une, a un... oh. une, une, une bête de maison. De quoi tu veux on... faire un plateau Non, non, non, on, on laisse tomber le plateau la prochaine fois. On prend une bête, on prend une bête de maison, frérot. Tu sais, en, en location Airbnb ou quoi. Et juste dans le salon, sur une méga télé, on commande tout. Ah ouais, tu sais, ouais, ouais, ouais, tous les trois posés euh... dans un canapé. Euh, oh là là là, là en, une petite émission, ça pourrait être trop bien. On va organiser ça. Ah ouais, maintenant que je sais que c'est trop bien, on va le faire. Oh allez le kill qui est pris, oh merde c'est pros qui tombe qui tombe ouais. Et pros qui, qui a, on a, peut, on peut, on peut l'applaudir les gars, qui, il, a, est, il, a, il a vraiment très euh, francophone les gars, qui a très très très, très, très bien performé sur ce tournoi euh, Spartan j'ai pas suivi du coup, qu'est-ce qu'il a fait mon ami Spartan s'est mal passé je crois ouais. Après, après euh, voilà, le tournoi, moi la duo ça s'était mal passé aussi, manque de chance après, voilà, c'est. La, la solo, c'est. C'est la solo. C'est la solo. C'est. Euh... Y a, y a que ça. C'est la game qu'on attend tous. Elle est juste après, les gars. Donc. Euh... Let's go. Et gros, Ils sont quand même, du coup, top 25. Donc. Euh... Je sais pas comment ils avaient ouais. de kill, mais. Ah, mais euh... multiplicateur, en tout cas. Top 25. ils étaient dans le top 10, non Non, peut-être pas. Non, non, non, ils étaient pas le top 10, mais non, je pense que c'est. Top 37. Bah, ah, après, après, plus... après, après. même s'ils ont, fait... ont fait le. Oh là là là là là là. Il a pas pu confirmer son kill. La zone avance. Est-ce que Sker peut faire quelque ouais, chose le le tank, le sker qui confirme, oh. qui confirme, oh une autre équipe, il a le masque en or Il a le masque en or Je sais pas si res c'est la play Non, non, non là il peut res, il peut shield Mais est-ce qu'il a le masque en or aussi hein euh, On va vite le savoir je pense que oui, vu qu'il s'est permis de repartir dans le gaz, etc. Après, je vois que Sker a de l'argent, donc connaissant son intelligence, il va sûrement faire une... Ouais, voilà. Ça va racheter un masque de Il a acheté un UAV. Quoi C'est bizarre ça comme choix, par contre. Non, c'est... Regarde, ras le choix, ras le choix, il se dégage le chemin à gauche, il a misé sur le fait que les mecs à gauche n'avaient pas de drone, boum, ça a marché. Il y a un double camion à droite, par contre, là il va falloir prendre une décision, il le sait, il est attendu devant, il re-shield, il va prendre son... Il va prendre son fight. Là, et en plus, là, du coup, ils sont en situation de, de V1. Là. Là, là, il faut... Il faut, il faut, il faut, il faut ouais, ouais, exactement. Il faut qu'il dégage le chemin devant. Et avant que les camions reviennent, il faut y aller. C'est... Euh, ah, il attend, le, il attend que le camion pousse à l'erreur l'autre s'il ouais. sort. C'est intelligent, hein. parce que du coup, il prend d'abord l'info à droite. Ah, mais il le bon mec à sortir. Mais, mais, mais, même surtout, en fait, euh, à, à ce stade du jeu, tu sais, tout va très, très vite. Ouais, on... Le mec man, il savait, mais il est quand même mort. Ah, ouais, Nubs a tenté son 1v1, inv... ah, ouais. il, a, il a perdu. Et, on euh... peut plus en vrai. Ouais, ils auraient ils on auraient pu s'attendre. Il y a eu tellement une grosse temporisation qu'ils auraient dû attendre tous les deux. La paralysante qui part au dernier moment, elle est ratée. La grenade qui part à l'intérieur, double grenade. Est-ce ah, qu'il ne va... profite pas pour rentrer à l'intérieur, justement Il temporise encore je sais pas qui c'est le mec à l'intérieur gros mais il a des couilles en acier Parce que pour pour rester au même endroit sans bouger Sachant que sur ce putain de jeu t'entends rien Bon bien joué, c'est bon il a réussi à s'en débarrasser Oscar il lui reste plus qu'une plaque Est-ce qu'il va se la mettre pour recharger une demi-plaque Ouais il se la met Il reste 8 autres jeux Il reste pas tant de mecs que ça Non il reste pas tant de mecs Surtout qu'en fait tu sais que les. Oh là là il refait oh, un kill, il refait un kill, c'est bien joué. Il, il sait qu'il y a un mec au niveau du camion qui est en train de temporiser en triangulation. Il est caché. Il y a un autre mec à droite dans le camion, il y a sûrement une team dans la forêt. Et il, a, il a grosso modo les, les, les informations qui restent. Mais à ce que en derrière ce en fait, il sait que... La zone est pour lui, la zone est pour lui. La, pff, oh là là. C'est si là, là, oh, là que ça va avancer au dernier moment. Usker, s'il fait top hein. le en fait topper. Je sais pas non plus, mec, c'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. C'est incroyable. 70. Regarde le mec à gauche avec son camion, il peut pas remonter dedans, il a mal incliné. Il peut pas remonter dedans, s'il remonte dedans, il est mort. Il va prendre le kill à gauche, il va prendre le kill à gauche, c'est sûr. Il va attendre le bon moment, il va prendre le kill. Là, il va prendre le kill. Il l'a pas eu. Il va le prendre, il va le prendre. Il l'a pas eu. On lui a style. On lui a style le kill. C'est bon, il a encore envie. Il a encore envie. Le, le joueur à gauche et le mec solo est à droite. Il va pas tirer, il va, il, il, il va pas tirer, frérot. Il va pas tirer, il va attendre le dernier moment, il va se mettre en head glitch avec la caisse, vu que c'est la caisse des mecs en face Ce serait incroyable que ce soit la caisse des derniers, ça veut dire que ce sera... Le, euh, ce sera... le camion va ouais, exploser Il prend le kill, il prend le kill, il prend le vex, kill non, non, non. Oh il, il le down, il le down oh, Le camion va péter, le camion va péter Non, non, non il non. meurt à cause du camion, non Oh l'exploit oh, était incroyable, l'exploit était incroyable Oh, oh là là, c'était si proche des camions. En plus, la parfaite. Quelle perf, quel perf de score Oh, face blue, face blue, trop bien. Il a niqué sa cover, l'autre. Je, je connais pas face blue. Oh là là, les gars, quel, quel exploit de euh, les tactique les de score Franchement, c'est une très belle perf. Mais en fait, il y a. À ce stade du jeu, avec deux camions à droite, en fait, un mec le, devant. Le c'est que top wow. 2, ça vaut tellement rien que je sais pas si ça suffit. Mais je pense que oui. F euh, tu penses que ça. Tu penses que ça. Non, ils ont... et Biffle, mais... Moi je pense en pas fait, que ça... ça dépend de... Et les autres ils ont frag, hein. je pense pas Non ouais, je pense pas ah, S'ils si avaient le top 1 ça se jouait un peu je Mais je là, là ils l'ont pas le top 1, ça suffisait, ouais. Là pour moi ils l'ont pas Ah si on me dit, ils ont eu les scores de 4 points Léo, Léo Attends j'essaye je, de mettre à jour le... Non, le, euh... non les gars, s'il est, est devant Mais quelle performance Quelle performance Quelle performance il mérite. Hein. <rire> Est-ce que vous voulez, euh, vous voulez un petit euh, retour de Skyrose Ouais, vas-y. Ouais, Mec, putain, c'est dur, le niveau est fou. Et on a eu les trois premières games, pas de chance du tout. Voilà, premier retour à chaud de, de Sky Rose. Bah, déjà, les, les deux premiers spawns ouais. qu'on a regardé, euh, stats c'était compliqué, c'était contest à chaque fois. <rire> les Red qui pop au mauvais endroit, genre. Il a décidé de spawn ailleurs du coup ou il euh, n'y a pas eu de. Ouais, à partir de la troisième, je crois. Hein. Ils sont partis en bas de la map, je crois. Hein, la, 3ème, la classe hein. du champion, ah ouais, c'est de... comment ça plusieurs de te revoir, chaud. Ça fait grave longtemps, Léo Léo. Qu'est-ce qui devient est un hein, fidèle à lui-même, au final, hein, en tournoi. Hein, mais euh, mais c'est impressionnant de voir une telle régularité. Hein. C'est vraiment un exploit. Hein. regardez c'est spray. C'est... Euh... T'as Moi, mec, je serais monté dans le camion. J'aurais vu le truc, j'aurais fait... est euh... devant. Non, arrête. No way. Si, si, si. Oh là là! Oh Jésus! Non, ma friend. Pas, Les des, gars, envoyez des, des coucou à Jésus. Si tout est actualisé, en tout cas, est In the il est devant. Oh It's solo yolo now. Oh my God, Jésus! It's now. You think Shield, Shield win again, ouais, again or no? You don't think? I think, I think many players gonna play Shield now. Et du coup, Tommy, Swag... Euh... Non, Tommy, ouais, troisième. Tu sais es c'est que, es que j'ai es que sur le chat, là Tu viens de dire coucou Dis-moi. Jésus. Mais non Et si, I il miss. est là. Et, euh, et je lui ai dit, je, je, je pense du coup que là, il va y avoir... Euh... Déjà, déjà, je mise sur un Husker euh, dans le top euh, dans le top euh, au moins 15, là, de, de la solo. Ouais. Est, euh, il est trop en forme. Et... Euh... Oh, ouais, ouais. SORO YOLO Y'a ce qui vient d'arriver. Merde, j'ai pas vu euh, Léo Lyo. Merde, je lui ai demandé combien... A... En tout cas, je suis content de te voir, quoi. ça faisait Mais... vraiment longtemps. Est-ce que vous voulez une statistique Merci Smooth pour, pour le sabbat Jésus, mec. Merci beaucoup et super taf, est Smooth, ça, de, de mon devoir. C'est la dernière game. Ouais. Le, le, le duo, euh, le, le duo euh, Noobs et Huskers dépasse les 76 Ah oui. Ils sont 66 à E2. C'est pas possible. 66 à E2. C'est incroyable. C'est exceptionnel, gros. C'est. Euh... C'est exceptionnel. C'est... Mec, on dirait pas des combats de boxe légendaires entre deux boxeurs ou quoi. Les mecs tiennent mentalement dans des lobbies monstrueux et ils se tirent vers le haut etc. Et tout, c'est... c'est dingue. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça témoigne... Ça témoigne... taf ces derniers temps. C'est bien aussi les holo. C'est ça qu'il faut, mon le Tryard dans ce que t'aimes. C'est dingue. C est, c est juste Et du coup, euh, meilleure performance francophone à ma connaissance, on serait sûr... Tiens. Euh, on serait sûr, on serait sûr. Il y a gros ouais, 35 euh... là pour l'instant, bah, je C'est Proz hein, frérot, hein. Euh, ouais, c'est Proz hein. Sky, euh, ça a été compliqué. Euh, Spartan, euh, je l'ai jamais vu. Au, au moins là, c'est... Euh... À part la, la première, je ne l'ai pas regardée. Je so euh, euh, me souviens de ma baiting. so rapide pendant le dernier moment. Jesus, aussi, Jésus. J'ai joué. H1, z 1 PUBG. Même, même Battle Royale, mon ami. Ils My Earth never, never, ils never. be ah, so fast, man, in a in a game. Je me disais, je comprenais pas. C'est. top uh, 3. Aiden qui uh, était tu Jesus, you, you're fucking legend, man. Tommy you know? I know you know. you legend. <laughs> And you, you, you're young. It's. Uh, Blue, Aiden, set. en fait, c'est juste le start for you. Next is for you. And if it's not next. C'est top 1 de ce The more next! Regardez, c'est. No problem, frère. Les... Ah ouais. En fait, je le vois même pas. <rire> ah, je l'aime bien, Jésus, les gars. Il est un jeune, talentueux. Oh non, même pas. God. Non, c'est euh, je... Christopher. Et, ah il a, ouais. et il a gagné, frérot. Ouais. Une fois de plus. Ah ouais, Christopher, euh... le capitaine. 50. Ah, Regarde-le, gros, comment il est détendu et serein. C'est un monstre. C'est un monstre. Il est au calme, tu vois. Regarde, il est content. Il est chill. Il est chill. Moi je l'ai connu. En plus, il a peut-être peut gagné le truc de capitaine global en plus. Bah, moi, bien de ouf. moi frérot, je. Ah putain mais... C'est de le capitaine qui gagne. Hein. Mais le truc de capitaine. Mais déjà, quand t'es capitaine, t'as es es, es... Es... 10 000 de base, si je dis pas de bêtises. C'est ouais, ça, je crois. Bah ça fait. Euh... Ouais, mais c'est bien, tu ah, vois. Cool, déjà, ça, s'il fait premier premier il a 50k dans sa poche. C'est. Après, voilà, il win le tournoi solo, ça fait un petit 150k. En vrai, c'est une bonne soirée de travail, tu vois. Moi, je dis, tu bosses. Euh, bosser pour moi c'est perdre son temps, tu vois. Quel crack. Je pense qu'il va supprimer la rediff là. Il a cut et. Ah, <rire> oh, mais mec, hein, le crack.